Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame Aujourd'hui, dans ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Mathieu et son armée Death Aujourd'hui, il a choisi de jouer le nouveau supplément Charadon avec la faction Terminus Est qui lui permet d'accéder à des nouveaux traits de seigneur de guerre, à des nouvelles reliques, une nouvelle discipline psy, ainsi que tout un panel de stratagèmes, une armée qui tourne autour de Typhus, de Poxwalker et d'une phalange d'infanterie. Face à lui, je sors une armée de cœur, les Grey Knights, une armée à la fois élitiste portée sur le psy et sur le tir. Avec deux Knight Nemesis ainsi que Voldus, accompagné d'une phalange de Terminator et évidemment l'excellente unité de Paladin. Un affrontement au sommet entre deux très bonnes factions. Pour le scénario joué aujourd'hui, nous avons décidé de jouer le Grand Tournament 2020. Un scénario en aube de guerre. Avec 6 objectifs sur la table, pour avoir 5 points de primaire, il faudra avoir un objectif, pour les 5 points supplémentaires, 2. Et pour les 5 points supplémentaires, en contrôler évidemment plus que son adversaire. Salut les amis, c'est Europe. Euh, c'est avec plaisir que je sors encore un nouveau codex, encore une nouvelle faction. Euh, cette fois-ci, je vais jouer avec les euh, Grey Knights, une armée que j'apprécie énormément et que je prends un vrai plaisir à mettre sur la table de jeu. Alors, cette armée-là, elle se veut quand même un petit peu, euh, un petit peu dur, un petit peu compétitif, on va pas se mentir. On va retrouver un premier bataillon, euh, avec une Dread Knight Nemesis, qui sera mon seigneur de guerre, qui aura comme trait de seigneur de guerre, la full reroll des charges à 6 pouces autour de lui, psycanon lourd, gatling psy Lancer, énorme épée pour sabrer de la DG, tout y est. Deuxième choix de QG, Voldus, l'excellentissime Voldus, qui a le plaisir de connaître trois sorts. Il va connaître trois sorts du codex de base, à savoir le Hammer End, le Astral Aim et le Sanctuaire. Comme ça, il va pouvoir buffer ses petits copains paladins. Et troisième choix de QG, c'est mon Librarian, euh, qui lui va connaître deux sorts de la nouvelle discipline psy, du supplément Psychic Awakening. Il connaîtra Lady Imperator et le sort qui me permet de changer euh, mes tides euh, Ce sont les marées qui influent sur la puissance psychique des GK. Euh, à ce Librarian, je lui donne une petite relique, euh, ça mange pas de pain, ça fait pas de mietas, il va caster ses sorts à plus 1. Mon armée est full GK, donc elle, casque, elle caste déjà les sorts à plus 1, donc lui, il va caster les sorts à plus 2. Ensuite, on va retrouver 3 troupes qui sont équipées de la même façon, c'est-à-dire 5 Terminators avec 4 euh, Stormbolters, 1 Psy Dancer et 5 sceptres de Force pour avoir un plus 1 à la vue au corps à corps. On retrouvera un pack euh, d'élite qui sont le pack de 10 paladins. Tout le monde est en sceptre de force pour avoir la plus à l'invue. Et il y a 4 psycanons euh, dans l'unité. Donc celle-ci, elle décharge au tir, au corps à corps. Elle est énervée, c'est vraiment la phalange. À ce... il faut, faut se méfier quand même quand on joue contre. il faut se méfier ensuite on va retrouver un autre petit choix d'élite qui est 4 servitors voilà, qui vont me servir bah, à cadrer la zone à, à me poser sur un objectif, éviter d'utiliser de, des ressources élitistes telles que les Terminators pour tenir un objectif dans ma zone, bon ben bah, les serviteurs sont là pour ça euh, enfin on va retrouver un dernier détachement qui est une patrouille donc celui-ci me coûte 2 PC dans lequel on retrouve un autre Dread Knight Nemesis qui est complètement équipé comme le premier sauf que celui-ci va pas avoir de très de seigneur de guerre, parce que ce n'est pas montré de Seigneur de guerre, mais plutôt avoir une relique supplémentaire pour un point de com. Il a une relique du psychique Awakening qui va lui permettre de faire exploser les six à la touche autour de lui. Donc, lui, à côté des paladins, globalement, c'est Festival. Et enfin, dernière unité, bah, c'est un quatrième euh, pack de troupes, mais cette fois-ci, je n'ai pas joué un pack de Terminator, je joue un petit pack de Strike Squad, tout cul nu, qui va me servir à mettre euh, des petits points de victoire. Des cartes de table, des brouilleurs, euh, du petit contrôle d'objectif, des insertions tactiques. C'est le, euh, le petit outil. Généralement, ces mecs-là, ils restent pas sur la table plus d'un tour du, du tour où ils arrivent. Et après, euh, voilà, ils ont fait le table Je commence donc cette partie avec euh, une patrouille qui me coûte 2 points de com et... Euh, un, une relique en plus qui me coûte un point de com, je commencerai la partie à 9 points de com. Au niveau des sorts, mes, trois, mes deux packs de Terminator ont la gate. Et j'ai un troisième pack qui a une Purge Soul. Mon pack de Strike Squad a une Purge Soul aussi. Et euh, le deuxième, euh, la deuxième Drain Nemesis, elle, elle va avoir euh, le sort qui me permet de regagner des points de commandement. Euh, tout ça est totalement plaisant. Je laisse la main à Mathieu pour vous présenter son excellente armée Death Guard avec le détachement Terminus. Est. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Mathieu et aujourd'hui je joue Death Guard. Alors pour cette mission, je jouerai un détachement de bataillon de la force d'assaut du Terminus Est, vaisseau amiral de notre bon vieux Typhus, et un détachement de patrouille de la même faction. C'est une armée de renom, issue du supplément zone de guerre Charadon. Sa particularité est qu'elle ne peut pas contenir de véhicule et que toutes les unités sont de la compagnie émissaire. En QG, je jouerai donc Typhus qui sera mon seigneur de guerre un essaimeur répugnant qui aura deux pouvoirs de la nouvelle discipline fétide, pneumomose et entropie accélérée. Euh, je lui attribue une relique du supplément Encensoir à qui augmente la portée de ses sorts de 6 pouces. Et pour finir, je testerai mon dernier investissement, le Lord of Virulence, à qui je donne un trait de Lord of War pour un PC archi Aura qui relance les blessures armes de la peste à 6 pouces. Il commencera, lui, en téléportarium. Pour les troupes, je pars avec l'unité phare du supplément, les POX. 4 unités, 2 de 10, 1 de 20 et 1 de 19 en téléportarium. Pour les appuyer, 3 troupes de plague, 2 de 5 orientées corps à corps avec fléau, masse, hachoir, gerbe peste et gantelet, et 1 de 10 équipées de bolter et d'un pistolet plasma. En élite, j'aurai 2 unités de 3 rod sans option, 1 unité de 7 Blightlords avec peste lame, fléau et gerbe peste placées en téléportarium. Et un virion fétide composé d'un chirurgien de la peste, d'un corrupteur nidoreux avec la relique Homme de Fugaris qui sera placé en téléportarium et d'un intendant qui aura une des nouvelles reliques, Chancre, un pistolet plasma vénère et sans danger. Ce rapport de bataille euh, prend pied sur déjà un magnifique tapis de la gamme Crank Wargame, vous avez le code promo dans la description, et une gamme de décors de chez My Scenery. Alors celle-ci nous l'a fait exclusivement pour le rapport de bataille, mais vous avez toute une gamme de décors disponible sur son site. Alors, euh, concernant la façon dont on va les jouer, déjà comme vous avez pu le constater, euh, ce sont des décors qui s'ouvrent, donc on a pris le choix eh ben, de pouvoir potentiellement jouer à l'intérieur. Tous les décors sont considérés comme des bâtiments, donc à tous les égards, c'est-à-dire qu'ils sont franchissables, escaladables, euh, qu'ils offrent un couvert, etc. etc. Et en plus, euh, on va considérer tous les décors, donc hormis les, les conteneurs qui sont juste ici, on va considérer tous les décors comme étant Occultant, c'est-à-dire que euh, aux yeux de la règle occultant, eh bien, on a une projection en 2D euh, des décors qui va bloquer complètement les lignes de vue. Euh, à partir du moment où on n'est pas dedans. Et à partir du moment où on est dedans, en l'occurrence comme euh, les Pox Walker par exemple qui sont déployés dedans, là ils perdent euh, le bénéfice on va dire de l'occultant. Bien que le décor est quand même déjà assez euh, occultant matériellement en termes de lignes de vue. Les rochers seront joués de la façon suivante, on va les jouer en occultant aussi, donc ils vont permettre de bloquer les lignes de vue. En revanche, euh, de façon à ce que ce soit plus euh, clair et facile à jouer, on ne pourra pas se poser sur euh, le dessus des décors. De toute façon, on n'a pas non plus d'unité qui fly dans les deux armées, donc ça ne posera pas de problème. Euh, voilà pour ça. Et on a le dernier module de décor qui sont évidemment les cratères, les cratères qu'on joue comme des cratères, c'est-à-dire que c'est euh, du terrain difficile, ça met moins de mouvements, moins de à la charge. Pas pour la Death puisqu'il a une règle qui permet de, de s'en tamponner un petit peu de ce qui se passe au sol. Et euh, en plus, ça offre un couvert. Voilà, c'est les règles de base des cratères. Et je vous propose qu'on attaque la partie. Je vais vous présenter mon déploiement. Ensuite, on laissera Mathieu présenter le sien. Euh, avant tout, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai choisi en secondaire. Euh, trois, évidemment. Le premier va être déployer les brouilleurs. J'ai globalement toutes les armes pour le faire de manière assez stable. Ensuite, j'ai pris Wild Westen, donc combattons tant que nous tenons, avec mes trois unités les plus chères, à savoir mes deux grands maîtres en armure Nemesis, ainsi que mon pack de paladins. Et mon dernier secondaire sera les quarts de table. J'ai un petit peu hésité sur le choix du dernier, mais au final, j'ai pas énormément d'options. J'ai hésité avec le secondaire qui me permettait de faire une, une action psychique au centre de table avec un personnage. Euh, cependant, mon adversaire a quand même euh, du dispel et donc peut me mettre en défaut sur cet objectif-là. Euh, donc, j'ai décidé de ne pas le choisir. J'aurais joué contre quelqu'un qui n'avait pas de psyker et pas de dispel. Je l'aurais pris, mais là, en l'occurrence, euh, on a... Du répondant face à nous. Euh, au niveau de mon déploiement, alors, déjà, pour commencer, j'ai mis une petite escouade de strike euh, en FEP. C'est celle qui est équipée avec une Purge Soul. Donc, elle, elle est en FEP. Et ensuite, j'ai mis un pack de 5 Terminators qui a aussi la Purge Soul en FEP. Donc, ces deux-là sont en FEP. Euh, je rappelle que j'ai un stratagème pour arriver à 3 pouces de mon ennemi. Donc, c'est hyper intéressant pour aller faire le, le brouilleur dans la zone adverse. C'est quasiment euh, c'est quasiment impossible à contrer. Ensuite, sur table, on va avoir un grand maître en armure Nemesis. Euh, Celui-ci, c'est celui qui permet d'avoir les, les touches qui explosent sur du 6. Donc, c'est pas mon seigneur de guerre. celui qui a une relique en plus. On a un pack de 10 paladins accompagné de Voldus et de mon Librarian. Donc, voilà pour euh, mon flanc gauche euh, qui est bien sûr là pour tenir euh, bah, cette zone-là. Parce que la, la, la partie, au final, on voit bien que la table, elle est faite sur deux, grands, deux, deux couloirs où les objectifs sont alignés. Donc, ça va vraiment se friter là. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à aller au centre de table, hormis pour essayer de gratter des cartes de table. Ensuite, sur mon flanc droit du coup, eh bien, j'ai mis deux packs de 5 Terminator, les deux sont équipés avec euh, la gate. Il y a un pack de 4 Servitors qui seront le plaisir au premier tour de faire eh l'action de brouilleur dans ma zone et il y a l'autre euh, Dread Knight Nemesis qui elle pour le coup euh, eh bien et en... le Seigneur de Guerre avec la reroll des charges à ce qu'il pousse autour de lui. Et puis bah, je suis quand même sur une armée relativement élitiste donc je n'ai pas d'autres unités à vous présenter. Et je passe la main à Mathieu pour qu'il vous parle un petit peu de son Terminus Est. Donc pour cette partie, j'ai choisi trois secondaires, à savoir Wild we avec euh, Typhus, un pack de Deep Plague Marines et euh, l'unité le, le, de Terminator, les blightlord Terminator. Euh, j'ai choisi aussi les quarts de table et en dernier objectif secondaire, j'ai pris répandre les maladies qui va me permettre de faire caca avec les pox sur toute la table. Pour mon déploiement de ma force Terminus S, j'ai décidé de la séparer en deux. Alors, sur le flanc gauche, j'ai deux unités de 10 pox walkers et une unité de 10 plague marines équipées en full bolter. Sur le flanc droit, j'ai une unité de 20 pox soutenue par Typhus avec deux unités de 3 Death Shore Terminator, un Malignant Plague Caster, un Chirurgien, un Taliman et deux unités de Plague Marines orienté CAC. J'ai placé en Teleportarium un Lord of Virulence et 7 blind Lord Terminator. J'ai également placé en Teleportarium grâce au supplément Charando deux unités, une unité de 19 Pox et un Full Blight Spawn. Ok, euh, les déploiements sont présentés, euh, les armées sont présentées, tout est fait. C'est l'heure maintenant du dé d'initiative. Celui qui gagne le G n'a pas le choix, il doit commencer. C'est comme ça, c'est euh, les règles faquées de la V9, pour euh, ceux qui ne le savent pas. J'ai un dé blanc, Mathieu a un dé noir, euh, c'est parti. C'est un 6 pour moi. Ouh, ça, ça annonce un affrontement euh, de, de haut niveau. Euh, on relance du coup, puisqu'il y a égalité. C'est ainsi, c'est donc toi qui vas commencer. Petite question, est-ce que tu voulais commencer cette partie ou pas Ça m'arrange, oui, parce que ouais. <rire> là, là de, de voir mes pox fondre à cause de tes tirs, là, j'aurais plus qu'un seul tour de tir. Donc ça Ouais. Ça moi je t'avoue que j'aurais aimé aussi commencer sur cette partie-là parce que euh, je trouve que là pour le coup comme les secondaires sont. les primaires sont vachement accessibles en fait du fait que c'est 1, 2 et plus que l'adversaire, et vu que bah on a déjà deux objectifs dans notre zone, il n'y a pas un avantage considérable à jouer en second au niveau des, des primaires, je trouve, ce sur ce scénario-là. J'aurais bien aimé commencer, mais c'est toi qui pars, et donc c'est parti pour le tour 1 de la Death Guard Début du tour 1, je commence à 5 points de commandement, là je repasse à 6 et je vais essayer d'en reprendre un de plus grâce au taliman. 11, il me fallait un 7, j'ai un point de commandement en plus. Donc je passe à 7 points de commandement. Donc avec l'intendant, je vais donner une, un plus 1 au jet de touche pour l'unité de Plague Marines qui est dans ce bâtiment et euh, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à faire pour cette phase de commandement. Début de ma phase de mouvement, je vais déclencher un nouveau stratagème qui s'appelle Lâcher la horde. Pour 2 PC, je vais pouvoir avancer mes Pox Walker de 3 pouces supplémentaires. Le but de cette phase de mouvement va être en gros d'avancer mon armée sur les objectifs. Fin de ma phase de move, j'ai globalement fait tout avancer sur les objectifs avec une unité de Pox qui contacte le premier objectif, des qui ont avancé. Euh, les Plague Marines ont avancé aussi. Les deux unités de Plague Marines ont avancé. Typhus a avancé. Les deux unités de ont avancé. Le Taliman a juste bougé. Le Malignant Plague Caster a avancé. Et le Surgeon aussi. Sur le flanc gauche, euh, mes Plague Marines ont juste bougé. Les pox, le pack de 10 pox a juste bougé et il va répandre la maladie, faire caca sur ce premier objectif. Et le deuxième pack de pox a avancé sur l'objectif de flanc gauche du milieu. Mon premier sort de ma phase de psy, c'est typhus qui va le lancer. Miasme de pestilence sur l'unité de pox ici. Le charge Warp à 6. Ok. Ça, ça passe. passe. Donc j'aurai moins 1 pour hit les pox. Il faut savoir que euh, ta pris soin de te mettra plus de 24 pouces de toute unité GK. Donc je ne peux pas dispel ce sort-là. Le deuxième sort, ça va être vitalité plus récente sur la même unité. Je, lui don, je leur donnerai plus 1 en endurance, plus 1 en force sur une charge warp à 7. Ça passe. C'est parfait, ça passe. J'ai toujours pas de dispel. Donc les pox, moins 1 pour les hit et en du 5. Comment cette va être costaud cette histoire Bon. Mon deuxième psyker c'est le Malignant caster qui a le sort Pneumomose qui touche normalement à 18 pouces mais grâce à ma relique euh, peut atteindre une unité à 24 pouces hors ligne de vue. Donc je lance Pneumomose sur tes paladins avec une charge de warp de 7. Donc pne euh, Pneumocoque un petit peu, <rire> c'est-à-dire tu réponds un peu de la maladie globalement. Euh, Celle-ci ça va m'empêcher d'advance et je ne pourrai désigner des unités à la charge qu'à 6 pouces de moi. Tu vas tousser, en fait. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Ça ne passe pas. Ok. Je ne relance pas. Ouais. Et tu pouvais éventuellement jeter un deuxième sort. Euh, sauf que le deuxième sort que tu as du codex des gardes, il te faut une ligne de vue pour le coup. C'était Entropie Accélérée, que j'aurais pu lancer aussi sur ces mêmes péradins pour m'en retirer un avec des blessures mortelles. Mais, il Mais malheureusement, il me faut une ligne de vue. Ok. On a fini ta phase de psy j'ai fini ma phase de psy, on peut attaquer ma phase de tir. La lourde phase de tir. Qui va être très très rapide. Donc euh, après avoir avancé et fait ma phase de psy, je m'aperçois que je n'ai pas de tir à faire, donc pas de phase de tir. Je suis hors de portée pour une éventuelle charge, donc euh, pas de phase de combat non plus, de corps à corps. Euh, C'est la fin de mon tour, je vais marquer euh, 3 points pour les répandre les maladies avec ces pox. Et je vais passer la main à tour up. Ok, c'est parti pour le tour 1 des GK. J'ai 9 points de com, j'en regagne un, je passe à 10. Je joue un codex V8, je n'ai donc pas d'aptitude à jouer sur ma phase de commandement. En revanche, je ne l'avais pas précisé, mais je suis évidemment en taille de tir. C'est-à-dire que mes armes psy ont plus 1 en force et plus 1 en damage, ce qui n'est pas négligeable. Tenez-le pour dit. Au niveau euh, de ma phase de mouvement, globalement, qu'est-ce que je vais faire bah, Très simplement, en fait, euh, vu comment ça se ça s'oriente sur la table de jeu, je pense que ici, euh, je vais pas trop m'avancer. Je vais passer mes buffs au tir, etc., tirer sans ligne de vue, et je vais essayer euh, d'amoindrir les pox. On va voir ce que je vais réussir à faire avec son moins 1 hit, son plus un endurance. On va voir ce que ça donne, mais je vais essayer de vraiment de rester pour l'instant. À distance, saturer les pocs, Et de ce côté-là, je vais avancer. Euh, L'objectif serait quand même, comme l'exo-armure, elle bouge bien, ça serait d'envoyer l'exo-armure, de faire une charge, de venir capturer un petit quart de table et de commencer à m'avancer ici. Donc ici, je vais stacker. Ici, je vais avancer. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Euh, fin de ma phase de mouvement Alors comme j'ai dit, dit, bah, ici j'ai pas bougé J'ai juste euh, bougé deux J'ai même pas bougé les paladins en vérité Si j'en ai bougé un ici pour qu'ils viennent Capturer l'objectif, parce qu'ils ne l'avaient pas Il y a mes deux persos qui se sont un petit peu Re remis derrière parce qu'il sent quand même arriver le la vague euh, la vague de la peste ça ça, ça, ça peut piquer euh, lui s'est juste reculé pour être à distance être sûr d'avoir à 24 pouces le pack de plague et le pack de enfin le pack de, de pox et de plague ici donc voilà pour ça euh, ensuite qu'est ce que j'ai fait bah ben là j'ai avancé tout le monde lui il aura une charge sur cette figurine là à 7 Re-roll hein, puisqu'il a, il a le trait qui fait re euh, par contre si je commence à tirer dessus ça va être un petit peu plus compliqué donc je vais voir euh, ce qui m'emmène directement en phase de psy, à la fin de ma phase de mouvement je précise j'ai placé mes serviteurs ici et ils font l'action de brouilleur dans ma zone de déploiement comme ça, ça c'est fait et c'est plus à faire. Euh, J'attaque immédiatement ma phase de psy et évidemment comme je vous l'ai dit, eh ben, euh, mon pack de Terminator qui est ici à la gate, je vais donc passer ma gate pour aller euh, m'en aller de ce petit coin de table, c'est parti, ça passe sur du 6, je le passe à 5 mais je casse à plus 1 puisque je suis full GK, du coup mon sort passe à 6, ça passe à 6, je me casse. Et euh, mes Terminator arrivent ici, vous l'aurez bien compris, l'idée c'est de capturer au minimum un quart de table si jamais Toto rate sa charge. Et, euh, et ben là globalement euh, on est pas mal et puis en plus on a une charge à neuf sur les POX, on verra, ça se, ça se tente, je me suis mis à neuf des deux packs de POX, donc ce euh, sera une charge à 9 si ça passe, euh, je suis content. Si ça passe pas, c'est pas très grave. Voilà, globalement. Lui, euh, notre ami qui est ici, il a le sort qui permet de regagner des points de commandement. Euh, et euh, il va essayer de regagner un point de commandement. Et ça passe sur du 5. Bon, c'est cadeau. Du coup, je suis à 10. J'étais à, à 10. Je passe à 11 points de commandement. Ça, ça fait plaisir. Eux, ils ont une gate. C'est déjà lancé. Donc, éventuellement, ils vont jeter un petit smite. Euh, si je suis à 12. Oui, je suis à 12 d'épox. Écoute, je vais jeter un. Euh, je vais jeter un petit smite. Euh, c'est un smite qui passe à 4, du coup qui passe à 5, puisque j'ai plus un pour cast. Du coup, c'est un smite qui passe. T'as un pox qui a un fil à 6. Puisque je te mets des, Je fais des des, des.. des. des smites à une seule mortal wound, comme je suis GK. Ok. Ah eh ben fof j'ai envie de dire, ah, j'ai envie de dire à un moment, euh, on peut... Euh, voilà, c'est le Pox a survécu, ce, ce Pox-là ne voulait pas mourir. Ici, les serviteurs n'ont pas de psy. On va arriver ici, il y a un petit peu plus de sorts à jeter. Euh, je vais garder ma tide de tir, donc lui ne jettera pas le changement de tide. Euh, Lady Imperator ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, par contre, on va passer sur Voldus. Voldus lui va jeter trois sorts qui sont importants. Le premier, qui est sans doute le plus important, c'est l'astral aim, c'est le tir sans ligne de vue. Euh, ça passe sur du 6, c'est... Voldus, donc ça passe sur du 5. Le sort passe. Voldus est plus loin, euh, de, est à plus de 24 de Tupeshiker. Donc ça passe. Mes paladins pourront tirer sans ligne de vue. Ensuite, il va passer Sanctuaire sur les paladins pour leur passer le plus 1 euh, à l'invulnérable. Ça passe à 8 plus 1 9, donc ça passe aussi. Mes paladins viennent de passer en 4 plus 1 vu Et ensuite, nonobstant le fait d'être heureux, il est tout à fait content. Je vais passer un plus 1 pour blesser. Ça sera que au corps à corps, mais on ne sait jamais si je me prends un petit rush. Je le passe quand même. et ben ça passe aussi. On est sur une full réussite, je suis content. Les paladins ont le sort sanctuaire qui leur est déjà passé dessus. Donc euh, voilà, pas d'intérêt. Et puis, je suis trop loin pour passer des smites. Donc, pas de sort pour les paladins. Et ensuite, il me reste euh, notre ami qui est ici, qui a la cuirasse de résilience. C'est le moins 1 pour blesser. Et euh, il va globalement euh, le passer sur le pack de paladins. Euh, donc, les paladins auront moins un pour être blessé. Et ça passe aussi. Donc, je suis full buff. Ouais Et, euh, et je vais pas changer la taille. Euh, Lady Team Imperator, je vais pas le prendre non plus. Donc, on se retrouve immédiatement pour la phase de tir. C'était un mime de la phase de tir, ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Bien, je commence ma phase de tir avec euh, une unité phare, c'est-à-dire les paladins. Ils ont passé full buff, surtout le plus important, c'était l'Astral Aim. Je vais pouvoir tirer sans ligne de vue. On a expliqué dans la présentation des décors que ici c'était full bloquant, donc potentiellement, ça rendait les plagues inciblables. Sauf que j'ai un petit contre par rapport à ça, qui est un excellent sort, qui est Astral Aim. Euh, je vais utiliser 3 points de com sur cette phase de tir-là. Je vais en utiliser un pour passer un plus un hit sur mon pack de paladins, euh, de façon à annuler en fait le miasme de pestilence qu'il a passé sur son pack de plagues. Et je vais passer à un deuxième point, euh, stratagème qui me coûte là pour le coup de 2.com, qui est le Psy Bolt Munition pour les bolters, qui va permettre en fait de rendre mes bolters armes psy, de leur donner plus 1 en force, moins 1 en PA. Le moins 1 en PA, en vérité, on s'en fiche un petit peu, mais l'idée, c'est de passer le seuil sur la force parce que euh, mes armes étant devenues psy, je vais aussi bénéficier de la taille de psy de mon psychic Awakening, c'est-à-dire que mes bolters ont force 6, euh, PA-1, damage 2, et mes psycanons lourds, eux, enfin mes psycanons, pardon, qui sont pas lourds d'ailleurs, auront euh, force 8, euh, PA-1 euh, et damage euh, 2 aussi. Donc en gros, on va envoyer 40 gros pruneaux. Donc il faut savoir que les bolters du coup, euh, bah, au lieu de toucher à 4 avec le moins 1, toucheront à 3. Euh, par contre, mes armes lourdes, vu que mon unité a bougé, euh, bah, ils toucheront quand même qu'à 4. Je rappelle que je suis dans l'aura de mes, euh, mes grands maîtres donc j'ai la reroll des as sur mes jets de touche et c'est parti je vais d'abord faire les bolters c'est parti donc je le touche avec les bolters sur du 3 relance des as ok les deux sont des échecs bruts il y en a 3 et les as sont à la relance et les as sont revalidés. Ok, donc ça pour les bolteurs, c'est touché. Je vais faire immédiatement les blessures avec les bolteurs. Je suis force 6, il est en du 5 grâce à son sort. Je vais donc le blesser sur du 3 ⁇ Et là, je n'ai pas de relance d'aucune sorte. Le le pas... Oh, si. On va pas se plaindre. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il y a 5 échecs, donc ça va, c'est correct. Donc ça, euh, ben en vérité, ça sera euh, PA-1. Mais il n'aura pas de sauvegarde, il aura des filles no pain. Je rappelle que je suis d'un mage 2, donc il aura 2 filles no pain. Donc il faudra qu'il réussisse 2-6 par blessure. Et là, ce que je vais faire, je vais faire mes petits canons lourds. Mes petits canons, qui ne sont pas lourds d'ailleurs, encore une fois. Euh, cette fois-ci, j'ai bougé, donc je suis euh, sur du 4. Euh, voilà, je, donc je, je touche à 4. Relance des As. N 2, 3 As. Euh, ça c'est réussi, ça c'est réussi le G est pas très très beau mais bon hop ça fait 6 réussites et là c'est la relance grâce au... comment il s'appelle au maître de chapitre, enfin pas au maître de chapitre d'ailleurs ok et là je le blesse euh, bah, sur du 3, tout pareil ok bah, là c'est aussi du PA, de la PA donc il n'aura pas de sauvegarde, c'est aussi du damage 2 donc ça veut dire que Mathieu a tout ça de Phinopane à 6 x 2, donc ça veut dire ce qu'on va faire, c'est qu'il va tout jeter une fois et quand s'il y, y a des 6, il va devoir les relancer et refaire un deuxième 6, ce qui équivaudra à avoir réussi deux 6 sur, sur un même Phinopane. C'est une méthode pour faciliter les jets de dés sur les Phinopane à 6. C'est parti. Donc, à mon avis... 2-6. 2-6. Bah, tu peux les relancer. Et si euh, c'est réussi, ça ne tue pas des gens. Non. Donc ça nous fait 10 morts, 12, 14, 16, 18, 20 tout pile. 20 tout pile, et bah, ça a enlevé le pack. Net. Ok, bah, les paladins ont fait leur, leur office. Ça, il, fallait quand même passer, il a fallu passer du sort et du stratagème. Donc, c'est un coup en ressources, mais euh, bah, ça fait le taf. C'est bien, ça a enlevé le pack de vin. Ça va obliger euh, Mathieu à utiliser euh, bah, pour faire revenir ce pack-là. Il a un stratagème via le nouveau supplément euh, d'Esgarde. Donc, je sais qu'il bah, va faire revenir le pack de vin une fois pour toutes. Et après, ce sera réglé. Il ne pourra plus le faire de la partie. Donc, comme ça, c'est fait. Euh, ensuite, on va activer notre ami euh, la Dread Knight Nemesis, qui, elle, euh, va mettre bah, du coup toutes ses armes sur les cinq plaques comme je l'expliquais j'ai m'étais bien mis à 24 pouces de cette unité là donc je vais avoir 12 tirs de gatling lourde et euh, 6 tirs de psych canon lourd euh, lui c'est un véhicule donc il n'a pas de malus à la touche quand il bouge euh, je vais donc toucher sur du 2 reroll des as puisque je suis euh, maître euh, de moi même euh, hop on est sur deux as les noirs évidemment les psy canons lourds et les blancs euh, la méga gatling donc je vous rappelle que je suis en taille de psy donc la gatling passe à force 5 euh, damage d3 plus 1 et les Noirs, les psychanos lourds, passent à force 8. Euh, PA-1 et euh, Damage 2. Donc le Damage 2 sera annulé par sa, son, son affreusement résistant. Donc les Blancs vont le blesser euh, sur du 4. Puisque force 5 contre l'an du 5. Et les Noirs vont le blesser euh, sur du 3. Donc les Blancs, on a dit sur du 4. Ici, on en a, euh, on en a 5 qui passent. Et euh, les Noirs... Eh bien les noirs ils ont fait une full touche sur les petits canons lourds, donc ceux-là sont PA-1 et ne font qu'un damage, ceux-là sont... sont sans PA et font D3 plus 1 damage, donc ça va dépendre, tiens bah ben, je t'invite à faire d'abord les moins 1 en PA, euh, donc as une save à... ça te fait tomber ta save à 4 du coup, donc il y en a 3 qui passent, donc normalement c'est damage 2, mais vu que tu réduis les damage de 1, ça fait des damage 1, j'ai filé l'octane à 6 grâce yes. au surgeon, non. Ok. Donc il y en a un qui meurt et qui meurt. un PV. Et euh, ici c'est les save à 3, plus, qui font par contre là D3 plus 1 damage. Donc là je peux potentiellement euh, être un peu plus létal sur les damages. Donc là c'est la save à 3, j'ai pas de pelle. là-dessus. Donc il y en a. Il y en a deux qui, pass, deux qui passent. Donc euh, le premier va faire. ça c'est pour les phenopaines. 3. Va faire 4 damage. Donc il te faut 4-6 pour sauver lui. Donc 3-6 par contre, parce que ça fait 3, 3 damage plus 1, ça fait 4 damage. Tu réduis les damage de 1, ça fait plus que 3 damage. Euh, donc vas-y, t'as as 3 Philopane Assis sur lui pour qu'il vive. Et non, le 2. Il, est il est mort. Et après, il me restait encore une blessure à attribuer. Donc il va faire euh, des 3 damage plus 1. Ben, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et comme tu réduis les damage de 1, bon, ben, ça fera qu'un damage. Et un, pas de film, dommage. de une réussie, donc tu repères un petit PV, voilà, j'aurais tué, euh, tué des petits gars, voilà. Je vous propose qu'on se téléporte de l'autre côté de la map pour euh, tabasser encore des pox. Ok, ici, mes 5 terminators vont tirer sur les 10 pox, ça me fait euh, 20 tirs, je vais toucher à 3, je relance les As grâce à mon maître. Euh, et puis, euh, on va vous passer les GD, on se retrouve une fois que j'ai tiré. Ok, donc les terminators ont enlevé euh, 7 Poxwalker. Euh, maintenant, je vais activer mon grand maître. Lui, va mettre euh, sa Gatling lourde sur cette unité-là euh, histoire de les finir. Et ensuite, il mettra... Euh, non, il va mettre pardon, le psycanon lourd là-dessus pour les finir. Et la Gatling lourde qui fait D3 plus 1 damage va partir sur cette unité-là. Euh, je vous passe les jets de D. On se retrouve une fois que la poussière est retombée. Bien, la poussière est retombée. Euh, la Knight Nemesis a enlevé les 3 Poxwalkers qui restaient. Et j'ai réussi à enlever 2 plague avec euh, ma gatling lourde euh, donc euh, c'est déjà ça de fait là bas j'ai encore les bolteurs de cette escouade là mais je vais pas les faire tirer pour la simple et bonne raison qu'on a vu la première escouade tirer, on a vu qu'elle n'enlevait pas un pack de pox au complet. Donc, je ne pourrais pas enlever toute cette unité. En revanche, je vais juste me soustraire une éventuelle distance de charge. L'idée est d'envoyer de, mes thermies euh, pour, euh, pour venir tabasser potentiellement au corps à corps ici. Ça serait une charge à 9. Donc, en fait, en globalement, ça, ça va mener la fin de ma phase de tir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et je me suis directement sur ma phase de charge et je vais la tenter. Charge d'opportuniste. Euh, charge à 9 sur les pox. Euh, Est-ce que tu m'overwatch <rire> Allez, charge à 9 Oh, le mec, c'est eh ben J'ai réussi ma charge à 9, j'avoue que je suis capable de rater des charges à 3, mais je suis aussi capable de réussir à des charges à 9, c'est ça la beauté de Warhammer 40 000, on se retrouve à la fin de ma phase de charge. Ok, je suis donc bel et bien arrivé au combat, euh, je vais pouvoir avoir tout le monde qui tape, euh, avec mon choc à saut, ben, on est 5, du coup on va générer 16 attaques au total. Et euh, je vais utiliser un point de com pour passer un plus 1 pour hit de façon à toucher à 2+. Euh, L'idée de réussir à laver les pox euh, pour après me poser sur l'objectif et, euh, et le reprendre au nez à la barbe de mon adversaire. Je vais donc toucher sur du 2+. Allez, c'est parti. Il n'y a qu'un seul as, donc ça, ça me va plutôt pas mal. Et ensuite, bah, j'ai des sceptres, donc j'ai euh, le plus 2 en force et le moins 1 en PA. Donc j'ai de la force 6. Euh, j'ai de la force 6, donc je vais blesser sur du 3, oh, c'est pas dit que ça passe, c'est pas dit que ça passe, J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça passera pas. Ça ne passera pas. Le, le, le jet de bless est vraiment pas terrible. Euh, ouais, j'ai fait 7 fails. Euh, ben voilà. Du coup, par contre, c'est du D3 damage. Parce que euh, c'est comme ça. Et lui, il a des Finopein. Donc je vais jeter. Euh, euh, je vais les jeter, les D3. Ok, donc j'ai tué 8 pox. Euh, je vais laisser mon adversaire enlever les morts. Et après, je vais pealin. Ok, donc, euh, après avoir tapé, j'ai fait mes mouvements de piline. L'idée était, euh, je peux le faire hein, grâce à cette charge à 11, qui était fort, euh, fort opportuniste, mettre 5, 5 socles sur le pack. Euh, il me répond, évidemment, il peut caquer avec son, ses pox, Il me fera rien en blessure. Et euh, ça va globalement nous emmener à la fin de mon tour. Euh, je vais vous faire le point scoring euh, de mon tour. J'ai donc fait une action de brouilleur dans ma zone. Euh, je vais mettre 2 points, puisque je suis sur 3 quart de table, hein, grâce à cette escouade de... De GK et euh, j'aurais réussi à enlever un pack de pox ici, un pack de pox ici et surtout l'enlever de l'objectif là, ce qui va lui permettre de mettre que 5 points de primaire sur son prochain tour. Euh, C'est un avantage considérable parce que euh, bah, il, il joue pas en deuxième, donc il aura potentiellement du retard en, en primaire sur cette euh, sur cette partie là. Et je pense que au, au vu des deux listes, ça va beaucoup se jouer sur les primaires. Donc, euh, donc on va voir. Je rends la main à Mathieu pour son tour 2. début de mon tour 2 je commence le tour avec 5 points de commandement j'en regagne un donc 6 je vais tenter d'en gagner un autre avec le taliman ça passe j'ai donc 7 points de commandement à la fin de la phase de, de mouvement de Mathieu on avait oublié de le faire euh, les Pox, quand ils font une action, et notamment l'action de ce scénario-là, lui rajoute D3, Mortal Wound. On a oublié de faire le D3, du coup on l'a fait hors phase. Euh, après ma phase de corps, il a fait 1, donc ça a tué 1 Pox. Ça, ça changeait rien sur le positionnement, sur les charges, etc. Donc en gros, au lieu d'avoir plus que 2 Pox survivants, il n'en en a plus que 1, euh, Ça ne change absolument rien, mais c'était bien de le préciser parce que c'est important sur, euh, sur cette action-là. Toujours à ma phase de commandement, je vais donner plus 1 hit à cette unité grâce à mon Taliman. C'est la fin de ma phase de commandement. Je vais débuter ma phase de move où, globalement, je vais avancer mes unités et faire arriver la plupart de mes renforts. Fin de la phase de move j'ai mis en frappe en profondeur mon groupe de pox pour gagner un quart de table. J'ai aussi les Terminator qui ont débarqué à 9 pouces des paladins pour essayer de les charger, ainsi que le Lord of Virulence et le euh, Corrupteur Nidoreux, le nouveau nom. Pour le Black Burst, ah, le, full blade spawn. le Full Blight Spawn, le nouveau nom du Full Blight Spawn, le Corrupteur Nidoreux. Euh, je l'ai mis à, à 12 pouces pour pouvoir tirer sur l'unité de paladin. Donc je vais avoir trois pestes qui vont pouvoir les les impacter et euh, c'est à peu près tout. Sinon j'ai fait, fait bouger toutes les autres unités histoire de prendre des objectifs. Je vais faire caca avec le Taliman sur cet objectif-là, et euh, je, donc pour ça, je lance un dé, voir si le, combien de PV il va perdre. Il en perd 3. Okay. Grâce au chirurgien, je vais essayer de lui faire 3 films open. à 6. Il ne perd que 1 PV. Beau. Euh, début de ma phase de psy, euh, je vais utiliser miasme de pestilence sur mes Terminator. Avec, euh, Avec euh, 6, typhus. 6, 6, ok. Charge Warp à 6, ça, ça, ça ne, passe, ne pas. passe pas. Je vais tenter euh, de faire Vitalité Protestante sur les mêmes Terminators, Charge Warp à 7, ça passe. Et moi en revanche j'ai du monde qui dispelle. je vous rappelle que je dispelle à plus 1 donc il me faut un 9 pour réussir à dispel. Non, ça ne passe pas donc les Terminators sont rendus 6 et Force, et force 5. 5, ils sont costauds quoi. Ils sont costauds. Costaud et énervé les mecs. Deuxième psy qui va lancer euh, son sort de entropie accélérée. C'est celui qui fait des mortels. Celui qui fait des mortels. Donc tout à fait. On parle endurance. Et plus un jet de dé sur oui. les paladins. Alors déjà il faut que ça passe. Ça passe sur du combien charge de Sur 7. Aha ah. 10. 10. Une point 10 pour te dispel Non. Donc tu vas On, on jette tous les deux un dé, c'est ça on jette tous les deux un dé Et on, a, on additionne notre endurance. C'est Donc moi je fais 9 au total. Moi toi, je fais 9, fais 9. Donc euh, ça ne fait pas de blessures mortelles. Ok, sinon c'était 3. C'est ça ouais. Si par exemple je faisais 4, du coup comme toi tu as 5 en endu et moi j'ai 4. Euh, du coup tu avais au-dessus et dans quel cas je prenais 3 blessures mortelles. Exactement. Ok. Et tu un deuxième sort avec ce Malignant Je vais faire une pneumose sur la Nemesis. Ok, donc il me tous dessus, il me tousse au visage. Il essaye de me refaire. Ça ne marche pas. Non, il ne pas sur du 7, c'est vrai. Fin de ma phase de psy, je débute ma phase de tir. Et petit rappel, mon chirurgien va soigner mon unité de plague et enlever une blessure. Début de ma phase de tir, je vais faire tirer mon corrupteur nidoreux, un d 6. Donc 3 tirs. Euh, et du coup, tu blesses sur du 4, puisque j'ai mon sort qui met moins 1 à la blesse. Donc il y en a deux qui passent, deux qui passent. PA-3. Euh, 4 euh, plus servus grâce à mon sanctuaire du tour précédent, je rate les deux, euh, du coup je crois que c'est D6 Damage. C'est deux, deux, deux, deux, deux dommages flat. Deux dommages flat ouais. Donc le premier euh, va, tuer, euh, va enlever 2 PV et le deuxième va tuer un gars. Euh, donc tu me fais 4 damage flat et je vais, enlever, euh, je vais enlever ce monsieur là en bolter. Paf. Je vais donc tirer... En deuxième avec mon Lord of Virolence qui a une, un gerbe peste un double un, un gros lance flamme <rire> Il fait 2 des 6 touches. Ça, six. Six. Ça fait 6, force 5. Normalement tu blesses à 3, mais comme j'ai mon sort tu blesses à 4. P à moins 1, un, dégâts 1. Un. Okay. Donc sur du 4, j'ai fait 2 6 naturels. Okay. Donc il y en a 2 qui passent à moins 2, mmh. donc deux il y, y, y en a 2 qui deux. seront sur de la vue à 4. Je perds 1 PV et ensuite c'est sur du 3+. C'est sauvé. du coup j'ai perdu un PV sur un Terminator et je vais mettre sur un Bolter et non pas un psycanon. Ok, ce sera sur lui. Je vais ensuite passer à ma phase de tir avec mes Terminator qui vont euh, faire péter deux stratagèmes, à savoir N éternel pour deux PC qui vont rajouter plus 1 à la blessure, munitions, Virulentes qui vont transformer leur arme de bolt en arme de la peste. Et du coup, tu vas gagner la full relance, puisque lui est Arch Contaminator, tu vas gagner une full relance des blesses sur tes sur... bolts. Voilà, c'est ça C'est ça. Ok, et ben bah, c'est parti, je vais commencer par le gerbe peste. Il y oui. a un des six touches Touche auto, c'est un lance-lame. 2, ça fait 2. Force 5, PA-1. Les deux passes parce qu'en fait tu as passé ton vétéran, le pseudo vétéran de voilà. la longueur, donc le plus 1 pour blesse. Normalement tu m'aurais blessé sur du 3, je te mettais moins 1, tu me blessais sur du 4, mais comme tu as passé ton vétéran, tu reblesses sur du 3, donc les deux passes et c'est PA moins 1. C'est PA 1, donc j'ai deux sauvegardes à 3+, c'est save, donc voilà pour le gerbe peste. Ensuite j'ai mes 20 tiers de volter, dans Terminator. Oui. terminators. Tu touches à 3, tu as la reroll des as, puisque lui, si je dis pas de bêtises, il est Lord of Contagion. Donc reroll des as. Tu blesses à 4, reroll. Et sur des 6, je fais une PA-1. Ok, supplémentaire. Il y a un 6 supplémentaire, deux blesses en plus, ça c'est de l'échec brut. Euh, donc bah c'est parti, ceux-là sont sans PA, ceux-là sont avec PA, donc ceux-là c'est sur du 3+, là avec la PA-1, j'en prends deux, du coup je perds un intermi, et après ceux-là sont sur du 2+, il n'y a pas de PA, c'est du bolter, je suis du terminator, donc c'est sur de la save à 2+. Je repère un petit PV et je vais la mettre encore une fois hop, sur un petit bolter juste derrière, ici. Donc tu m'as tué deux paladins et un PV euh, avec l'ensemble de ton bloc de tir qui est arrivé, ça va, je m'attendais à pire. Fin de ma phase de tir, je passe à ma phase de cac. Début de ma phase de charge, je vais faire les charges les plus aléatoires, savoir les pox sur 9. Sur les serviteurs. Sur les serviteurs. Ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Deuxième charge d'opportunisme, euh, ces trois plagues marines vont essayer de char charger son pack de paladins qui est très loin. C'est vais... une charge à 11, on la même tout à une charge à 11. Elle est loupée. Ok. Là, on va avoir une charge à 9, si je dis pas de bêtises, c'est arrivé des FEPs. Donc, c'est une charge à 9 pour les deux. Attention, le suspense est à son apogée, à son paroxysme, à sa perpendiculaire Non. 7. Euh, je vais prendre un que point, ça com. Sur point com. Je vais mon pas de com. T'étais à 4, tu passes à 3.com. C'est une charge ratée. Ah, c'est une charge à 9, de toute façon. Hein, c'est une chance sur deux avec, avec la relance. Statistiquement, euh, d'après les calculs mathématiques, une charge à 9 relançable, c'est une chance sur deux. Voilà, bon, c'est de la charge auto. La même. charge auto. Mais plus t'as un Et grand 6. nombre, mieux c'est quand même. 5. C'est bon, je charge le, les Terminators. Donc là, mon unité Deep plaques Marine va globalement taper tous ces Terminators et euh, tout le monde tape. C'est parti pour la bagarre C'est parti pour la bagarre. Les dés noirs, c'est la dague de la, de la peste de, du sergent. Et euh, les dés blancs, mmh. les dagues. Donc force 4, pa rien Et euh, pour le sergent, les dés noirs, c'est force 4, PA-1. PA-1, PA -1. ok. Donc déjà, tu as touché sur du 3. Touché sur du 3, arrête de t'échapper. Et après, là tu blesses maintenant sur du 4. Et comme tu es une lame de la peste, arme de la peste, tu relances les as à la blesse. Donc c'est bien, tes 3 PA-1 sont passés. Celle-là elle, pas. elle passe pas. Donc il y en a 3 apa 1 euh, Donc je vais avoir de la save à 3, du coup je perds 1 PV sur un thermi. Ça c'est de la save à 2. Allez, pas d'as. Ah, il y a deux as. Du coup je perds un thermi et 1 PV sur un autre thermi. Ok, et excuse-moi, je vais mettre un PV sur mon ami qui est ici. Du coup, je vais riposter. Euh, donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'étais à 7.com. Je vais en utiliser un, utiliser un PC pour euh, passer à 6. Et je vais me passer un plus un pour hit sur ma face de corps à corps. Et du coup, bah, je vais taper. Je vais toucher du coup à 2. C'est Parti, j'ai regagné un choc saut puisque je suis chargé hein. donc, euh, comme les space mines l'explique, euh, je suis content d'être heureux. J'ai un as, deux as, j'ai trois as, et ensuite, bah, j'ai ma j'ai mon sceptre de force à force 6. Il est en du 5, je le blesse donc sur du 3. Et euh, c'est pas mal du tout. CPA moins 1, donc tu as de la save à 4. Évidemment, j'ai mis tous mes taquets sur les sur les plaques, sur les plaques marines. Donc, save à 4 pour les plagues. Pas mal du tout, as réussi 3, il y, y en a réussi 4, il y en a 3 qui ratent. Du coup maintenant je vais distribuer les damage, sachant qu'il réduit de 1, il me faut un 5 ou un 6 pour tuer un plague. Non, euh, donc lui tue, tue le deuxième plague forcément. Donc ça y a un plague de mort et un 5 ou un 6 pour tuer un plague, allez, oui, ça, ça tue un deuxième plague. Fin de ma phase de cac, euh, mon pox n'a évidemment rien, rien fait sur les Terminators. Je vais marquer euh, 3 points de répandre les maladies sur cet objectif là. Et je récupère évidemment euh, cet objectif-là et je vais marquer mon quart de table avec euh, mon unité de pox. Donc ça fait 3 plus 3, 6. Ok, donc j'attaque mon tour 2, j'étais à 6, je passe à 7 points de com. Euh, globalement, bah, j'ai toujours un codex V8, ça n'a pas changé entre le tour 1 et le tour 2. Du coup, j'ai pas d'aptitude particulière à jouer sur ma phase de commandement. Euh, en revanche, je peux vous divulguer un petit peu mon plan. Euh, là, l'idée, ça va être euh, de continuer à marquer du quart de table. Il euh, y a, je pense, euh, un, une petite faille à exploiter. qui. J'ai un stratagème pour arriver à plus de 3 pouces et j'ai une unité objectif sécur que sont ces petits gars, donc l'idée ça va être de les faire arriver 1 sur l'objectif ici 2 ils feront l'action dans sa zone de déploiement, 3 euh, ils prendront un quart de table et 4 ils lui enlèveront cet objectif là, donc là c'est l'effet qui se euh, coule magique de cette strike squad là ça c'est ce que je vais faire, ensuite ici bah, je vais repasser full buff et cette fois-ci bah, là ça va pas être la même chanson parce que autant au tour précédent j'ai tiré sur des pox. autant là je vais devoir tirer sur des terminators euh, ça va pas être super drôle en plus ils sont en du 6 donc on va voir. Je vais sans doute tirer et puis je vais avancer, je vais aller à la bagarre parce que là je vais, je vais me faire ratiboiser l'oignon. Euh, ensuite ici je vais avancer, je vais faire arriver 5 Terminators, je vais les faire arriver ici, je vais faire en sorte de me positionner pour aller capter mon aura de reroll. Je vais tirer là-dessus, je vais charger et puis on va aller amener du renfort là-bas parce qu'au bout d'un moment ça va sentir le pâté pour, pour les 4 camarades restants et euh, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, on arrive à la fin de ma phase de mouvement. Donc globalement, euh, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire, avec quelques petites nuances. Euh, ici, voilà, ben euh, j'ai juste laissé ce, ce Libby sur son objectif. Euh, et euh, j'ai envoyé tout le monde dans le, dans le goulet d'étranglement, euh, qui assurément va nous produire une scène de violence intense ici. Parce que là, on va avoir un pack de paladins buffés, machin, qui va affronter un pack de thermis buffés. Enfin, ça va être une, la violence absolue, ça va se passer là. Euh, ici, un peu moins violent, mais tout autant, tout aussi intéressant, euh, c'est l'arrivée des cinq terminators qui vont euh, envoyer la foudre sur ces gars-là, euh, appuyés lourdement par euh, leurs camarades qui sont juste derrière. Et euh, avec l'anémesis qui a avancé, qui elle utilisera ses armes un peu plus anti-élite euh, anti sur nos camarades juste là. D'ailleurs j'ai désengagé euh, les quatre copains qui étaient au corps à corps, ils se sont barrés parce qu'ils ne sont pas non plus hyper à l'aise. Euh, voilà. Et surtout le petit, euh, le petit effet qui se coule de fin de partie, enfin pas de fin de partie d'ailleurs si on est autour d'eux, le petit effet qui se coule de ce tour là, de fin de tour, ça je voulais dire. Donc lui pour un point de com, cette unité là est arrivée à plus de 3 pouces de cette unité là, elle a posé un pied sur l'objectif comme j'ai dit, elle prendra un quart de table et elle fait l'action déployer les brouilleurs dans la zone de déploiement adverse, donc ça c'est tout à fait plaisant, on va immédiatement arriver sur ma phase de psy que je vais euh, enquiller de suite. Ok, euh, du coup j'attaque ma phase de psy, euh, le plus important c'est Voldus et tous les buffs qu'il va mener sur euh, les paladins Il n'a qu'un dispel, ça sera celui de Typhus, donc il pourra faire un dispel sur mes trois sorts, à lui de choisir lequel En premier je vais passer le Sanctuaire qui est le plus important, qui va permettre de mettre le plus 1 à la vue euh, C'est à 5, du coup à plus 1 ça passe à 6, du coup euh, voilà, est-ce que tu dispels celui-là Allez, je vais dispel, c'est là Le plus 1 à la vue Le plus 1 à la vue Ok je fais 7. Et ben, tu dispels, puisque moi j'étais j'étais sur du 6, toi tu es sur du 7. Euh, maintenant, je vais passer sur. Donc là, il n'y a plus de dispel. Le hammer end, donc le plus 1 à la blesse, ça passe. Et euh, le... Euh, l'Astral Aim, ça passe aussi. Donc mes deux sorts sont passés. Euh, ensuite, lui, c'est fait eux ont le sanctuaire et n'ont pas lancé donc je vais envoyer une petite mortal wound sur les thermies. Euh, ça passe sur du 5 euh, ça passe à 10 Tu as éventuellement un deny de ton Plague Caster si tu veux sauver un pv de un pv de tu l'attentes je l'attente ça ne okay. rien ça mange pas de pain et ça ne fait rien. Ok. Euh, donc une petite mortelle sur les thermis Je prends. Ça fait un PV en moins à enlever. Notre ami qui est ici, lui, il a la cuirasse de résilience. Donc c'est le moins un bless. Et il va la mettre sur le pack de Paladin. Euh, c'est parti. Et ben bah, ça passe aussi. Là j'ai plus de dispel. Donc moins un bless sur eux. Lui, il a l'edit Imperator. Je vais pas le faire parce que ça m'empêcherait euh, de charger. Euh, par contre, il a euh, le changement de tide. Et euh, je vais éventuellement passer en taille de corps à corps, non, non, et non, je vais rester en taille de, je vais rester en taille de psy. Donc lui, en fait, il ne va pas jeter de sort, il reste là pour l'instant. Ce qui nous amène ici, eux, ils viennent d'arriver et ils ont euh, la fameuse Purge Soul, donc ils, ont, euh, ils vont jeter d'ailleurs la Purge Soul sur euh, cette escouade de Pox. Euh, C'est donc un sort qui passe comme un smite sur du 5. Le sort est passé, j'ai un commandement de 8 avec mon sergent, tu as un commandement de... Quatre. Avec ton Poxwalker, on va chacun jeter un des 6. Moi, je fais 8 et 6. Euh, donc, 8 et 6, ça fait 14. Euh, et toi, tu fais 4 et 4, ça fait 8. Donc, il y en a 6 de mort. Donc, il euh, y en a 6. Tu prends 6 Mortal Wounds. Tu prends le différentiel Mortal wound. Donc, tu perds 6 poxwalker. Walker. Phinopaine à 6. Il meurt tous. Il meurt tous. Je prends. Ok, maintenant, on passe sur euh, la night Nemesis qui va essayer de regagner un point de com. Ça, c'est sur du 5. Ça passe, du coup, je regagne un point de com, j'étais à 6, je passe à 7. Ensuite, cette escouade-là a la gate, donc le portail. Et je vais essayer de le jeter juste pour gagner un petit peu d'espace et pour retenter une charge à 9 rerolls sur les plagues là-bas. Et en même temps, pouvoir me mettre à 24 pouces de E. Donc, euh, la petite gate qui va bien, et eh ben, écoute, elle passe. Euh, je vais juste gate. Donc, cette unité va se TP d'ici et va juste réapparaître juste à côté. C'est bon pour la gate, ça m'a permis de placer cette figurine-là à 9 pouces de celle-ci, donc j'aurai une charge à 9 rerolls. Et en même temps, ça m'a permis de rester tout le monde à portée à 24 pouces de cette unité-là. Et euh, cette unité-là, abattue en retraite, elle ne peut donc pas faire de psy. Et quant à l'unité qui est là-bas, elle fait une action, elle ne peut donc pas faire de psy. Je vous propose qu'on passe à ma phase de tir. Ok, je commence ma phase de tir par faire les tirs indispensables, c'est eux qui sont le plus loin. Il y a donc 4 euh, bolt stormbolter Bolter et 1 Psy Lancer et je vais mettre tout sur nos amis qui sont là. Le psy Lancer touchera à 4 puisque j'ai bougé. Eux toucheront à 3. J'ai la reroll des As. On se retrouve une fois que j'ai tué des Pox. Ça a donc tué 5 Pox. Et maintenant, je vais faire la même chose avec cette escouade-là. Et euh, c'est parti pour la rafale. Ok, donc là, sur la deuxième salve, j'en enlève 7. Deux de plus que la salve précédente. Euh, ce qui les amène à un total de 2 Poxwalkers survivants dans cette unité-là. Puisque j'en ai enlevé euh, 5 Opsi, re 5... Euh, au tir, 7 au tir, ça fait 17, ils étaient 19. 19 moins 17 les gars, on est bon au niveau des calculs, ça fait 2 survivants. Euh, au niveau de la phase de tir, on va continuer. Et là, c'est ma... mon exoarmure qui va mettre full patate dans euh, ces plagues qui sont en plus un Wild stand. Notre ami là a tiré full patate, je vous rappelle que je suis en taille de psy. Et donc en taille de tir, pardon, et mes armes sont des armes psy. Euh, du coup, bah, ça me folle plus en force et plus en damage. Euh, et ça m'a permis d'enlever au total avec ma Nemesis euh, 4 plagues. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout même. Donc ici c'est fait, Attirer, tirer, à tirer. Et on part maintenant de l'autre côté du flanc de la table, en plein milieu du champ de bataille. Et là on va euh, tirer Ici ma knight Nemesis... Euh, va mettre toutes ces pruneaux dans cette escouade là. Ils sont encore trois plagues marines. Euh, L'idée c'est qu'en fait pour moi ces mecs là ont vraiment la capacité de faire une petite advance euh, et de venir en fait me capturer cet objectif là parce que là j'ai pas d'objectif sécure sur cette, sur, cette, sur cette partie là et du coup ça m'embête énormément. Euh, donc ces mecs là doivent mourir à mon sens dans les plus brefs délais. Euh, tout à l'heure avec mon exo armure là bas j'ai enlevé quatre plagues et il y en avait à couvert là ils sont dans la pampa et donc normalement ils vont mourir. Je vous propose qu'on se retrouve une fois que j'ai tiré parce que c'est les mêmes stats. Euh, tout à l'heure. Euh, le job est fait. J'ai sorti les trois mecs, mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et du coup, maintenant, je vais avoir mon pack de paladins. Je vais leur passer pour un point de com, un plus un hit. Et eux vont mettre full patate dans, euh, encore un pack de plagues, là, mais le plaque de corps à corps. Donc là, on met tout. Il y a les psycanons lourds, euh, les bolters. Je suis en astral aim, donc j'ai pas besoin de ligne de vue pour tirer. Euh, je vais passer le plus un hit. Donc c'est la fête du slip. Je mets tout dans ces gars-là. Euh, ça fait plaisir. Je suis à 6 points de com, puisque j'en claque 1 pour euh, passer mon plus un hit. Et je vais mettre full patate dans les 5 plaques qui sont là. Je vais d'abord faire tirer mes 6 canons euh, des familles. Donc là, c'est parti. Je vais toucher sur du, euh, sur du 4 qui va passer à 3, parce que j'ai le plus un hit. Et je reroll les as, parce que j'ai Voldus dans les parages. Ok, donc ça, c'est de l'échec. Je suis force 7 qui passe à 8 puisque je suis toujours en taille de tir. je vais donc le blesser sur du 3 plus. Et euh, voilà monsieur, ça c'est de l'APA, euh, moins 1. Donc tu as save à 4 et c'est normalement euh, 2 damage, mais comme il réduit de 1 c'est 1 damage. Donc. Save à 4 et fill à 6. 3 qui pèsent. Et fill à 6 ouais ouais, c'est des, des mana damage. Bah écoute, je... une seule, je... OK, j'ai quatre canons lourds, j'ai tué P... j'ai enlevé un PV de plague et là maintenant, je vais tirer au bolter. Donc c'est la même, euh, même sentence sauf que là je blesse, je touche sur du 2. Et je blesse sur du 4 par contre. Les tirs de bolter qui touchent sur du 2, reroll des as parce que Voldus est dans la ce plat, il y en a une qui faille et ensuite, je vais blesser euh, sur du 4 parce que c'est du euh, sur du 5 pardon, c'est du bolter force 4. Euh, c'est parti sur du 5. Et il y en a une, deux, il y en a trois, il y en a quatre, et il y en a cinq. Et j'ai pas de PA, donc c'est de la save à trois. Et ben c'est bah, oui. ce qu'on appelle tanker. Euh, mon pack de paladin a fait un PV sur des plagues. C'était absolument nul. Je vais quand même t'envoyer quatre pruneaux de stormbolter de, de Voldus. Euh, tu vois lui dans, dans quelques secondes, il est mort. Touche à deux. Full touche. blesse à cinq. Allez Tiens, et c'est Voldus, Voldus derrière la gâchette. Hein. Allez. Save à 3. Il y en a une. Finopane 6. Est-ce que je te le tue Allez, Voldu. Oui, ah, il a... je... l'avait dit. Voldu ah l'avait dit. Paf. Voldu l'a dit. Oui, Voldu l'a fait. Bien, j'ai fini ma phase de tir. C'est pas déconnant, j'ai quand même bien amoindri ce pack ici euh, qui avait la, la possibilité de venir me menacer sur cet objectif-là. Donc, eux pourront plus faire ça. Et en plus, j'ai amoindri aussi le pack ici qui avait la capacité de venir m'embêter sur cet objectif-là. Ce qui m'amène à ma phase de charge, globalement, j'ai ce pack de Terminator-là. Euh, il m'a enlevé évidemment la figurine la plus proche. Donc, ça veut dire que pour venir contacter celle-ci, faut il faut que je vienne en bas puisqu'il y a une cohésion d'unité qui se fait à la, à la verticale. Il va me falloir une charge à 10. C'est parti pour la charge à 10. Ouh, c'est passé à ça. J'ai une relance grâce à mon, euh, grâce à mon armure euh, Nemesis. Attention, j'y crois pas une seconde. Ok, c'est la même chose pour l'armure Nemesis. Elle a aussi une charge à 10 pour arriver là-bas. J'y crois pas une seconde non plus. Non, je la relance puisque je m'auto-octroie le trait. Eh bah, ben toujours pas. Donc voilà, ici c'est raté, mais c'était euh, euh, acceptable. Euh, là maintenant, on va rentrer dans une phase de violence intense, à savoir Madred Knight Nemesis ne euh, va pas charger en premier. D'abord, je vais faire charger mes paladins. Tu veux mon Overwatch Non. 5 J'aurais voulu un peu plus, mais je vais prendre quand même. Ok, la charge est validée. Je suis resté à plus de 3 pouces de ce personnage-là et lui ne pourra pas faire l'intervention héroïque puisqu'il ne peut pas passer. Euh, ce qui m'amène à la charge automatique de notre ami qui est ici. Euh, et lui, il n'a pas le choix. En fait, Il va devoir charger de manière rectiligne ici. Je vais venir contacter euh, ce Marines-là. Euh, L'idée en fait c'est euh, j'aurais voulu faire une charge un peu plus grande euh, pour laisser une petite place à Voldus éventuellement et, euh, et aussi pouvoir créer plus d'espace en fait avec la Dreadnight Nemesis pour venir me coller ici. Bon je peux pas le faire, c'est un peu grave mais c'est pas très grave. Moment entendu, on va voir ce que ça donne. Les paladins full buff contre euh, des euh, terminators qui euh, ne sont pas full buff parce qu'il n'a pas passé le miasme. Du coup, non, la pas. la vitalité plus récente s'est si passé. Non, ouais, mais pas le miasme. J'ai pas moins un pour les toucher. Ouais. C'est ça qui est important de dire. Euh, ce qui se passe, c'est que moi, je vais du coup, je vais passer pour un point de com. Je vais passer un plus un hit. J'étais à 6 points de com. Je passe donc à 5. Euh, et je vais balancer et quand même une petite tétrachée d'attaque qui va bien. Je rappelle que j'ai passé le hammer hand, Du coup, je blesse à plus 1 euh, du coup ça va vraiment contrer son endu 6 parce que je tape de base à force 6 et là je vais blesser du coup à 3 plus euh, ceci étant je rappelle en plus que notre ami qui est ici a une relique qui permet de générer une, une touche supplémentaire sur les 6 à la touche non modifiée donc je vais balancer ma petite tétrachie d'attaque à savoir euh, bah, 8 x 4 puisqu'il y a 8 mecs et le sergent plus 1 donc ça fait euh, 8 x 4 32 et une 33 d'attaque qui vont toucher sur du 2 donc reroll des as parce que j'ai mon maître de chapitre dans les parages. J'ai donc euh, 7-6 qui vont me générer 7 touches supplémentaires. Ça c'est beau quand tu fais plus de touches que tu n'as d'attaque. Et donc là maintenant ça va blesser sur du euh, 3, force 6 contre du 6, mais plus 1 pour bless grâce à mon hammer end. C'est la 3, Prions. Alors. Deux morts et un PV. Voilà. Ok, est-ce que tu souhaites interrompre euh... Non, je ne vais pas interrompre. Du le coup, le je vais activer la Dread Knight ici. Ok, j'active donc ma Nemesis qui a déjà piline. Je rappelle qu'elle bon, n'est pas sur la figurine, mais je lui ai bien payé son épée euh, pour 10 points. Donc je vais toucher sur du 2. Euh, C'est parti, j'ai 5 attaques plus une en charge. Donc sur du 2, reroll des as. Ok, il n'y a pas de 6, du coup, je ne génère pas d'attaque supplémentaire. Et je vais le blesser, je tape à force 10, du coup, je vais le blesser sur du 3+. Allez, c'est pas mal du tout. Ça en fait 5. Euh, pr 3 donc tu as de l'invue à 4+, parce que tu as des bons, gros Terminator de la Death Guard. Donc, 4+. 1, à 4, c'est joli, joli G, ça fait 2. Et, euh, et maintenant, c'est des 6, donc déjà, il y en a une sur Elle tue un gars. Puisque tu avais un qui avait perdu un PV. Oui. Et la dernière, est-ce que j'en tue un Allez le D6, allez Oui, ça en tue un, il prend 5 PV net. Contre-attaque des terminators avec le Fléau, je vais faire 6 attaques. Force 6, euh, grâce à, à Tiffus qui leur a, lui a, lui a filé vitalité plus récente. Euh, et l'autre qui est le Sergent qui tape énervé euh, de base. quoi. L'autre, le Sergent va <rire> taper euh, 4 attaques. Tu mets tout sur la Dreadnought Nemesis, on rappelle Exactement. Donc euh, je suis normalement en du 6, tu mets moins un du je passe en du 5. Euh, du coup euh, lui est force 6 euh, avec son fléau. Donc en fait tu vas me blesser sur du 3. Et lui est force 5 euh, puisque tu as le plus 1 attaque. Donc lui me blessera sur du 4. Et force donc, 6 puisqu'il a la peste lame qui donne plus 1 aussi. Donc tu me touches sur du 3. Donc ça c'est la peste lame en noir et, et le fléau en blanc. Ouais. Et pas ouf ton jeu, t'as que des deux, je prends. 3 rerollables. Ok, ton petit as qui se reroll. Ok, 6. 6, 6, 6 qui rajoute moins 1 à PA. Oui, de toute façon, on est, je, on, déjà, on... on est sur de l'invue à 4 euh, de Knight Nemesis de base. J'en réussis que 2. Donc je prends 6 PV sur ma Knight Nemesis. Ça chicote un peu. Ok on arrive à la fin de mon tour Globalement euh, j'ai fait ce que j'avais à faire euh, C'est à dire occuper les 4 quarts de table Du coup mettre 3 points là dessus euh, Donc ça je suis content J'ai fait mon action dans sa zone de déploiement Et on va arriver quand même à une petite phase de morale Parce j'ai quand même tué 5 terminators sur le pack Où il y en avait 7 euh, Ce qui veut dire ni plus ni moins qu'il a un test de commandement Il a un commandement à 9 Donc sur un 5 et un 6 il perd un mec Et en plus il a un test de morale on, ils, peuvent saut, ils peuvent fondre comme euh, neige sous le soleil. Sur un 5 à 6, on a un mort. Du coup, tu perds un thermi. Attention, sur un. un deux. <rire> et bien, comme prévu, ça a, neige, ça a fondu comme neige au soleil. Du coup, les deux terminators partent au moral. Euh, et ça, ça clôture la fin de mon tour. Et, on a oublié, mais il y a aussi une petite unité qui a encore un test de morale c'est celle-ci puisque j'ai tué 4 plagues marines là-dedans. Il a un moral à 8. Donc encore une fois, sur un 5 et un 6, il a un test euh, raté. Donc, euh, est-ce qu'il va fondre encore quand ne je, je la sens pas, ton affaire. Vas-y, 5 ou 6. Non. Ah, ça va, ça tient. Ça tient. Ok, test de moral réussi, on arrive bien à la fin de mon tour et je passe la main à Mathieu pour son tour 3. Début de mon tour 3, à ma phase de com, je prends un point de commandement supplémentaire et je vais essayer d'en regagner un supplémentaire avec le Taliman en faisant un petit G. Non Non Je passe donc à 4. Je passe donc à 4 points de commandement. Et avec mon Taliman, je vais compter cette unité qui aura plus un hit pour ce tour. Euh, à ma phase de move, je vais faire revenir les Poxwalkers à full effectif pour 3 points de commandement. Je vais ensuite avancer le flanc droit sur les paladins et sur la Nemesis et euh, tâcher de survivre avec les, euh, les Plague Marines qui sont sur le flanc gauche. Donc fin de ma phase de move, euh, j'ai redéployé une unité de Pox, de 20 Pox ici, pour essayer de, de taper sa Nemesis. J'ai avancé mes Plague Marines de CAC et mes Deathroud pour ta taper les paladins. Euh, mes Death Shrouds se sont retournés contre son, sa petite unité de 5. Mes Plague Marine ici se sont planqués. Et j'ai fait avancer dans la Pampa deux Pox. On notera le positionnement de ces deux Teb qui discutent entre eux en fait, de savoir <rire> vers où ils doivent aller. Et euh, voilà, c'était un, un petit instant fleuve de la partie. Deux Pox esselés sur la table de jeu. Euh, Tifus va passer miasme de pestilence sur les euh, Plague Marine et euh, vitalité plus récente sur les mêmes plague marines. J'ai du dispel, donc on va, on va se faire plaisir. Ça ne passe pas pour la miasme, non, euh, pour le la vitalité... Ça ne passe pas non plus. Donc ils sont nus dans la peau, dans... Mais peut-être que leur camarade va faire quelque chose de plus vigoureux. Mon malignant va lancer un smite sur l'identité de paladin. Oh Avec un terrible péril du War. Bah Oui, mais bon, c'est un double 6, donc ça fait un, un, un, un DC damage. Euh, sur un double 6, je le contre. Oh, J'ai cru un petit peu. <rire> D6 pour mes paladins d'abord. D6 pour ses paladins. 3. Tu en avais un qui avait perdu un PV, donc il est mort. Et du coup, il y en a un autre qui... Euh, C'était lui qui avait perdu un PV. Et du coup, il y en a un autre qui prend un PV. Et euh, ça sera... Lui. Et par contre, toi, tu prends euh, des 3 de ton péril. Et 2-3 de mon péril. 3. 3. Et je vais essayer de filer nos à 6. Et il perd que 2. 2 PV. Donc, je vais utiliser son deuxième sort qui est pieds accéléré sur euh, Sur les paladins. Donc, c'est celui qui est mortel. Celui qui fait des mortels. Fait les mortels okay. avec, euh, donc, je suis une charge warp à 7. Déjà. Déjà. Bref. 9, je vais essayer de dispel, j'aimerais bien réussir un dispel, il me faut un 9 ou plus, toujours pas, donc on jette tous les deux un dé, c'est ça On jette tous les deux un dé, on additionne à l'endurance, j'ai une endurance de euh, bah, du coup, de 3, puisque je suis dans ton aura, ouais. puis j'ai une endurance de 4 qui passe à 3, endurance de 3 plus 6, 9, 9. et toi Plus 1. 5, <rire> j'ai gagné cette, cette, cette, euh, cette confrontation qui a une importance capitale, je vous le dis, capitale sur la psychologie de cette partie Début de ma phase de tir, je vais commencer avec le Corrupteur Nidereux qui va tirer dans les Paladins. Et tu connais tous les noms français, c'est incroyable. <rire> <rire> un des six tirs de touche automatique. Ça fait 4. Force 7. Alors il faut savoir que normalement j'ai une endu de 4, que tu me passes mon endu à endu 3 puisque je suis dans ton aura de contagion. Donc logiquement tu me blesserais sur du 2, sauf que j'ai évidemment passé ma cuirasse de résilience. Tu me blesses donc à moins 1, ça fait que tu me blesses sur du 3, pour résumer. Perfect. Ouh, full, euh, full, full bless, bless. Euh, PA Moins 2 Je suis sur de la save à 2 J'ai donc de la euh, save à 4 Donc le premier meurt Ici parce que lui il avait déjà perdu un PV Et il y en a un deuxième qui perd 2 PV euh, Qui sera, donc lui c'est mon sergent Celui avec qui n'a pas le marteau Mais qui a marteau physiquement, donc ça sera sur lui Ensuite avec mes Death Shroud Je vais faire mes Tirs de gantelet Et ça c'est sur du 2, donc c'est save. Okay. Maintenant je vais tirer avec une relique du terminus est, à savoir le chancre que le taliman a sur la nemesis. Donc c'est une attaque de pistolet, je tire sur du 3+. Ça touche Ça touche Ça blesse, c'est force quoi C'est force 9. Bon, tu me blesse sur du euh, 3+. Force 9. Ça arme ne blesse pas C'est arme de la peste Oui. Ben Ça relance ça oui, un à 4. Non, ça fait combien de damage 2 3. 3 damage J'ai perdu 9 PV sur ma Dread Knight. Ça commence à chicoter un peu. Hein. Donc il reste le Lord Virulence à viruler. Euh, donc il a un, un gerbe peste jumelé. Toujours le même. Toujours le même. 2d6. Tu tires sur qui tu as pas dit. Sur la Nemesis, pardon. Ah, ok. <rire> Il va essayer de me fumer à l'analyse. Donc, si tu 8 fais... tirs. Force 5. Euh, tu, euh, je suis en du 5, en là. En du 5. Quand tu me blesses sur du 4. Sur du 4. C'est très propre. Tu me blesses à 4, on a dit. Save à 2 pour les blancs. Save à 3 pour les noirs. C'est savé. J'ai un peu chaud aux fesses. Il me reste 3 PV sur ma Knight. Je clapote comme ça. Ok, elle tient. Fin de la phase de tir. Début de ma phase de charge. Et je vais utiliser les Death Shards pour impacter... Charge auto, charge à 5, c'est réussi. C'est réussi. Hop là. Ensuite, la charge Bolzis, ça va être les Pox sur la Nemesis. Une charge à 9. 8. Et ben non. Je vais ensuite faire des charges plus évidentes, euh, à savoir les charges des Plague Marines sur les Paladins. Charge à 7. Easy peasy. Glorabizy. Ensuite, charge des Schwartz sur la même unité. Ça passe. Ça passe. Puis, une charge de Typhus sur cette même unité de Paladin. Charge à 4, dernière charge dans le coin, c'est la charge de, du Lord of Virulence sur et les, euh, et les Paladins et la, Némis. Et la Némis. Ok. Ça passe. J'espère qu'il sait se battre, ce homme-là. Fin de ma charge et je vais débuter le combat par le Lord of Virulence qui va se battre contre la grosse Nemesis et lui enlever ses trois derniers points de vie. Que tu crois Donc je vais attaquer la Némesis avec mon Lord of Violence, force 8, PA3, dégâts 2 pour 5 attaques. Tu touches du coup à 3, tu as moins 1 pour hit avec cette arme-là. C'est parti. C'est parti. Oh Le G de la mort. C'est un jet dégueulasse. Il, il, on se l'accorde. Euh, c'est un fail. Je t'avais dit, j'espère qu'il sait se battre. A priori, il sait pas se battre, ce homme-là. Je pense qu'il s'est bien entraîné avec son lance-flamme à l'Académie de la Peste. là, c'est chaud. C'était sa première bataille et euh, il n'a il pas l'expérience du combat. <rire> euh, évidemment, je vais claquer deux points de com' et je vais reprendre. Euh, il m'en reste 5. Donc, je vais reprendre la main pour essayer de taper avant euh, mon camarade. Bien, alors là attention parce que là c'est tout ce que joue maintenant pour la sauvegarde de mes pauvres palouf. Je vais utiliser euh, deux points de com pour reprendre le corps à corps et je vais utiliser un point de com pour me passer un plus un pour hit. Euh, donc ça déjà c'est tout à fait plaisant. Ce que je vais faire, vous voyez bien il y a six paladins, il y en a trois qui vont taper dans le Lord of Virulence et il y en a trois qui vont taper dans typhus. Pourquoi Parce que lui est l'archi contaminateur et donc donne une full roll des blesses. Si je le tue, il perd la full roll des blesses sur ses armes de la peste. Lui est en plus d'être un point de Wild West c'est en plus une source de reroll des As à la touche. Donc en gros, s'il si meurt, il perd aussi la reroll des As à la touche. Donc je vais essayer de tuer les deux personnages. Euh, c'est parti. On va commencer déjà par les, six les, les trois bonhommes qui tapent sur le boss, le Lord of Virulence. Et c'est là, il y a le sergent. Donc là, j'aurai euh, non pas 12, mais bien 13 attaques. Donc, euh, je rappelle que j'ai passé mon plus 1 pour hit. Je touche donc à 2 plus, reroll des as parce que j'ai mon grand maître. Et les 6 génèrent une touche en plus parce que j'ai mon grand maître. Alors, j'ai deux as que je relance. Et j'ai deux 6 qui me font deux touches supplémentaires. Paf Donc, normalement, je vais le blesse sur du 3. Et je rappelle que je suis toujours swammerend. Donc, je vais le blesser sur du 2. Et il y a deux as. Et ça, c'est de la sauvegarde full PA-1. Donc t'es une armure Terminator à 2 qui va passer à 3. Chaque sauvegarde ratée, ça sera. Ça sera des 3, des 3, des 3 wounds. Allez, s'il te plaît, pas maintenant. Euh, il y en a 5 ratés. Il y en a 5 ratés, t'as combien de PV 5. Bon, ben bah, je pense qu'il est mort. Du coup. Le lord of virulence est mort. Maintenant on va faire la même sur Typhus. Sauf que cette fois-ci, j'ai plus de sergent. C'est parti, je touche Tiffus sur du 2+. J'ai la reroll des As parce que j'ai mon grand maître. Yes, et je fais 3-6, donc je génère 3 touches supplémentaires sur Tiffus. C'est peut-être ça qui fera la diff. Tiffus en du 5, donc je le blesse normalement sur du 3. J'ai le hammer je le blesse sur du 2. C'est parti, allez, on se fait titi, on se fait fufu, on se fait Tiffus. Il est content comme un ghost. je te jure. Et on est encore sur de la PA qui n'est que moins 1. Mais euh, du coup, c'est de la save à 3+, plus qui font potentiellement des 3 PV. Attention Ça, s'est cassé Il y en a donc 1, 2, 3 et il y en a 4 qui passent. Combien de PV, Tiffus 6. 6, c'est chaud En réduction de damage, c'est chaud Attention, attention, t'es pas dans l'aura de ton FinoPay, en plus. Euh, c'est parti, il me faut des 5 et des 6, là. À mort ah non, quel dommage, euh, je ne fais que 4 PV à Typhus, je ne fais que 4 PV, éventuellement si je rerolle un jet de damage et que euh, je, je transforme un, un 1 en 6 avec un peu de chance, ça ne fera qu'au maximum euh, 5 PV et donc euh, j'ai la tristesse absolue en moi, je ne fais que 4 PV à Typhus, il survit. À cette phase de bagarre, je pense qu'il va se venger violemment. Je vous rappelle qu'il me reste plus que deux points de com. Et je vais les utiliser pour passer une physiologie transhumaine sur mon pack de paladin. Puisqu'à l'an du 3, il va vite se faire tabasser. Donc, il ne blessera que sur du 4. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a perdu la full reroll des blesses grâce à l'archi-contaminator. C'est l'heure de la revanche pour typhus. Il va donc lancer ses 7 attaques. 6 plus 1 attaque. Tu touches à 2. Tout touche. Tout touche. T'es bien. Force 7. Bah, J'ai la physiologie transhumaine, donc tu ne blesses que sur du 4. Par contre, tu as toujours ta rirole des As, parce que tu as quand même une arme de la peste. Il y en a deux qui passent, et il n'y a pas d'As. Donc, j'ai que deux blesses qui passent, et euh, j'ai normalement une invue à 5, mais qui passe invue à 4, puisque j'ai des sceptres, et que c'est tout le bonus du sceptre, c'est de passer en plus en la vue. un invue. vu à 4, j'en eh rate 2, et ça fait combien flat, ces histoires 3. Oh Donc, j'en avais un qui était amoché, qui va mourir sec, ici, et lui va remourir sec, Ici. Donc là, maintenant, je vais passer aux plagues marines de CAC. Il y a quatre profils d'armes différents. Donc, euh, ils vont taper les paladins. Euh, donc, il y a un gantelet, fléau, hache, euh, hachoir et masse. Euh, donc là, les plagues ont tapé et n'ont absolument rien fait. Euh, parce que, entre le bless à 4 et l'invulnérable euh, à 4 grâce au sceptre, euh, bah, j'ai complètement tanké cette phase-là. Donc là, je suis serein. Par contre, là, il y a les shrouds qui tapent. Les shrouds shroud sh tapent, donc ils sont 3. Ils touchent à deux en plus ces gars-là. Reroll des as Et parce qu'il y a dans la bande. Ça pique, hein. ceux-là ils sont ultra violents. Full touche évidemment. Et je croise les doigts, maintenant tu blesses à 4. À force 7. J'ai plus de, de PC pour passer une réduction de damage quelconque. T'as un as. Arme, Arme, -roll. De Arme de la peste. de la peste, ouais. Donc, oh, pour, pour, tout ça, il y a un petit 3 encore. Euh, PA. PA moins 3. Et damage Damage 3, 2. Non, damage 2, moi ouais, je pense. Allez, un vu à 4, serrage de fesses. Je sens que ça, ça va mal se passer pour moi. Ouais, effectivement. Damage 2. <rire> il me reste donc plus que mon sergent à 1 PV. Il va falloir qu'il passe déjà phase de morale, ce qui va être compliqué. Et la deuxième unité de Death Shroud, va essayer de laver cette unité. Sur du 2, pas de reroll. Euh, voilà on y croit, je viens de me faire atomiser par les, les deschrouds. Cette unité d'une violence sans pareil. C'est donc la fin de mon tour, j'ai les quatre quarts de table et j'ai mon prout sur l'objectif qui a été oublié tout à l'heure, donc fait par le Surgeon et qui jette un dé Il perd 3 points de vie. Donc, et il ne perd que 2 PV. C'est le moment de la phase de morale pour tout <tousse> euh, J'ai quand même perdu 7 paladins sur cette histoire. Il me reste mon sergent avec un commandement neuf. Déjà, il, il, il a perdu un PV. Et euh, Non, il lui reste qu'un PV, parce qu'il a pris 2 damage d'un truc de Shroud. Donc c'est là on a mis ce qui reste, mais en fait, il a perdu 2 PV. Et euh, non obstant le fait d'être heureux, je vais pouvoir le sauver que sur un 1 ou un 2. J'ai plus de point de com pour le sauver au moral. Donc j'ai plus qu'à prier un petit peu le dieu de la chance avec moi. Eh ah bah non, je perds donc mon dernier paladin qui meurt euh, au moral lamentablement et qui donne à mon adversaire 5 points de Wild West End. Euh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, j'attaque mon tour 3, j'étais à 0 com, je passe à 1. Euh, et puis bah là, il va falloir euh, se positionner, continuer à scorer et euh, mettre à défaut cette vilaine des Ok donc fin de ma phase de mouvement, globalement qu'est-ce que j'ai fait euh, bah, J'ai déjà me suis rééquilibré au niveau de cette partie-là de la map puisque je compte bien la conserver et là je pense pas qu'il puisse revenir vers cette zone-là. Donc je vais m'assurer de lui enlever ses points de Wild West End ici et euh, cette unité-là fait l'action de déployer les Brawlers, ce qui m'apporte immédiatement 10 points de victoire. Et ensuite euh, de l'autre côté on a euh, notre armure Nemesis qui euh, malheureusement euh, n'a pas, de... pas la chance de pouvoir utiliser de gate parce que j'ai pas de gate disponible. Du coup, je vais l'envoyer en barre route d'honneur, essayer de tirer sur une squad et charger les des faire le maximum de damage possible. Et nos deux personnages là qui commencent, ni plus ni moins, qu'à prendre leurs jambes à leur cou. <rire> Ok c'est parti, alors Voldus il va envoyer le sanctuaire pour passer la plus 1 à l'invue sur notre Nemesis de façon à ce qu'il se passe à 3 plus 1 vue. Et euh, ça passe sur un, un gros péril, que veux-tu euh, Je prends des 3 dans ma mouille, ben, je prends 2 PV et euh, ça va être compliqué de me le dispel parce que j'ai un plus 1 donc en fait je le casse à, à 13. Je, je ne dispel pas. Euh, par contre je prends 2 PV sur Voldus, Ça, ça m'agace un peu. Euh, ensuite, deuxième sort, il va passer le plus un bless sur lui. C'est parti. Ça passe aussi à 8 plus un 9. Est-ce que tu veux dispel ça euh, Je vais tenter de dispel. Ouais. Vas-y, il te faut un 10 pour dispel. Non. non. Et ensuite, donc j'ai passé le end j'ai passé le Sanctuaire. Et ensuite, euh, bah rien de plus, parce qu'après, c'est le tir sans ligne de vue. Et globalement, lui, il y a des lignes de vue partout. Il a la cuirasse nemesis Donc, lui, il va se la passer sur lui-même. Euh, ça passe pas et je vais utiliser mon dernier point de com pour relancer ça donc là ça passe à 9 et un 10 et je vais tenter le dispel avec il te mon... faut un 11 au dispel okay. un 6 et un 5 c'était pas loin c'était pas loin et non euh, puisque moi je suis à 9 plus un 10 et il faut une valeur supérieure à moi. donc lui à la cuirasse donc il sera un vu à 3 moins 1 pour être blessé il est chaud comme un barbecue euh, lui il va me faire regagner un point de com c'est parti euh, c'est sûr du 5 donc je passe à 4 plus 1, 5 du coup je regagne un point de com j'étais à 0 je passe à 1 ok donc ici on va envoyer une pure show sur cette unité là euh, ça passe comme un smite sur du 5 bah, ça passe du coup euh, on rajoute un des 6 à chacun de nos commandements moi je fais 6 moi je fais 4. Toi tu fais 4, donc c'est comme tout à l'heure, tu prends 6 euh, blessures mortelles pour les 3 là. Euh, c'est chaud, ils sont morts. Et ils sont morts. Ok, eux par contre peuvent se gate. Eux peuvent Stargate même. Euh, et c'est ce que je vais faire, ils vont se passer une gate sur eux-mêmes. Ça ne passe absolument pas, ça ne passe pas sur 3. Euh, j'ai déjà utilisé ma relance sur ce tour, et donc euh, globalement, bah, j'ai fini ma phase de psy. Ok on attaque ma phase de tir Alors pour faire simple globalement Notre ami qui est ici va mettre toute sa patate Sur les, euh, les plagues qui sont là euh, Voilà Et euh, après on n'oubliera pas qu'il y a un petit Il y a un petit, euh, petit D'intérieur qui sera chargé par nos quatre amis qui est ici Eux ont personne à portée de tir Si éventuellement euh, si y a les trois là survivent Je pourrais tirer au bolter là dessus Ensuite on va arriver rapidement ici Ce que je vais faire c'est que notre ami qui est ici Va mettre toute sa gouache sur les quatre plagues marines euh, L'idée étant euh, de libérer en fait euh, ce personnage-là, qui est sous pro qui, qui est protégé par les plagues uniquement, et après, eux pourront tirer sur ce personnage-là. Euh, voilà, et après, par la suite, j'enverrai mon ami la Nemesis mourir dans son baroud d'honneur contre les Death Shroud. Euh, voilà pour ça, c'est parti pour la grosse bagarre. Alors, euh, là-bas, j'ai enlevé qu'un plague euh, avec euh, Manemesis. Et globalement, euh, eux, en fait, ne peuvent pas tirer. Parce qu'ils font une action. Donc, euh, en gros, Manémesis chargera sur les deux plagues qui sont là. Ici, changement de plan. Parce qu'en vérité, euh, ça m'arrangerait bien d'arriver à arracher les deux, deux ou trois PV restants à, à notre ami qui est là. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes patates sur les shrouds. Pour essayer de me glisser un petit, euh, un petit espace de charge pour mourir avec dignité. Donc là, je mets tout là-dedans dans les shrouds. Euh, voilà, c'est parti J'ai donc en noir les tirs de psycanon lourd Et en blanc les tirs de gatling lourde Je suis amoindri, je ne touche donc que sur du 4 Mais j'ai la reroll des as parce que je suis moi-même 1, 2, 3, 4, 5 as C'est pas fou euh, Ça c'est la relance sur du 4 Bon, c'est pas fou. Et euh, donc les blancs blessent sur du 4, puisque c'est force 5 contre long du 5. Et les noirs blessent sur du 3. Aït. Alors, ça c'est PA-1. Et euh, ça c'est ta save à 2. Je te laisse faire la PA-1 en premier. Non, fais-moi les save à C'est pareil, vas-y. Allez, c'est parti. Donc là c'est de la save à 2. Il n'y a pas d'as. Et ça c'est la save à 3. C'est bon. regardez que voulez-vous Que voulez-vous Donc du coup, euh, eux euh, en vérité ne pourront tirer sur personne parce que euh, je suis comme un fruit. Globalement, c'était ça que je voulais dire. Euh, ce qui m'amène à la fin de ma phase de tir et qui va nous amener à la phase de charge. Euh, donc euh, c'est dommage, je ne vais pas réussir à accéder à Typhus euh, parce que je ne vais pas avoir la place de passer. Donc je vais avec lui, je vais charger dans, euh, dans les shrouds. Et je vais essayer de, de me farcir un maximum de shroud. Euh, et puis là-bas, je vais charger dans les plagues. Et Eux vont charger dans le POX. C'est parti, c'est que des charges auto. On se retrouve à la fin de ma phase de charge. Ok, on est dans la pleine mêlée, à vrai dire. Je vais donc taper sur, les, euh, sur nos amis les, les Shroud. Alors j'ai plus que 3 attaques parce que j'ai pris vraiment forfait. Je suis en dégressif. J'ai plus que trois attaques. J'ai chargé. J'en ai une quatrième. Parce que j'ai quand même le choc assaut. Euh, je vais le toucher sur du 2, reroll des as. Ouh, je rappelle que les 6. J'ai l'air de touche supplémentaire, ça c'est pas... ça fait plaisir. Et j'ai force 10, t'as en du 5, 5. bon je te blesse sur du 2 en fait. Je blesse sur du 2, je paye mes 6 hein, je les paye en As. Vas-y tu as donc, c'est de la PA moins 3, donc t'as de vue à 4, 3 vue à 4. Sauvegarder. Triple 6. Bon ben là je vais me faire tabasser violemment par un Shroud. Avant de mourir dignement, je voudrais qu'on filme la mort. De ton Wild westen là-bas. Euh, là-bas, j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 2. Reroll des As parce que je suis moi-même. Ok. Et je vais te blesser sur du 2 parce que j'ai mon énorme épée qui tape à force 10. Voilà. C'est PA-3. Euh, donc, tu as des save à 6. Et c'est des 6 damage. Je pense que ces hommes-là vont mourir. J'aimerais bien. Save à 6. Bim. Bon, ouais, bon. ils sont morts. Ok. Et maintenant, je vais me faire taper par les shrouds. J'espère tenir. J'ai mon avis à 3. J'ai mon moins 1 à la blesse. Je vais quand même prendre 15 attaques dans le Blair. Ça peut piquer. Donc là, euh, la grosse riposte des, des Shroud. On va donc avoir 13 attaques. On a fait une petite erreur tout à l'heure de stats, On s'est mélangé un petit peu les pinceaux, mais c'est pas très grave. Donc en fait, quand ils attaquent avec la, le 2 damage, ils tapent. Euh, ils ont que 13 attaques. Et ils ont moins 1 pour toucher. Donc en gros, on va avoir 13 attaques qui vont nous toucher sur du 3. Reroll des as grâce à Typhus. Et c'est parti. Reroll des as. C'est très propre comme j'ai. C'est très propre comme j'ai. Un fail. Tu es force plus 3, donc tu es force 7, je suis en du 5, tu me blesses sur du 3, j'ai passé ma cuirasse de résilience, du coup tu ne me blesses que sur du 4. Mmh. Un très beau jet encore une fois, Tac. pa-3, j'ai de l'invue à 3, donc euh, c'est 2 damage flat, si j'en rate 2 je suis mort, j'ai encore un point de com éventuellement, attention ben genre à 3, au moins la messe est dite. Donc ça fait que je perds 6 PV. Euh, Est-ce que j'explose Eh ben non, je suis absolument, totalement mort. Bien, pour un point de com', je vais pouvoir, euh, avant de mourir, comme mon, ma Dreadnought Nemesis est un personnage, avant de mourir, elle va taper. Euh, farouchement, et donc euh, bah, de toute façon, je tape avec mon dernier palier, mais j'étais déjà à mon dernier palier donc je vais retenter. Je vais retenter l'action de taper dans les shrouds. Je vais envoyer euh, pas moins de 4 attaques qui touchent sur du 2 euh, reroll des as. Bon, il n'y a pas de 6, mais il n'y a pas d'as. Et euh, je vais le blesser sur du 2 parce que j'ai encore tous mes sorts d'actifs. Je refais 2 as. Vas-y, réussis tes 2 invus qu'on rigole un bon coup. Ah, ah. je fais des 6 damage sur un shroud. Attention. D6, attention, D6, 3, moins 1, 2, donc je ne tue même pas un shroud, ça m'a coûté un PC. Je suis saucé au bord. Et j'ai un Finopen. A6 en plus, ouais, de, deux, deux Finopen à 6 ouais. Non. Tu perds 2 PV sur un shroud, j'en suis fortez. Ok, j'arrive à la fin de mon tour. Globalement, je vais remettre deux points pour les quarts de table grâce à Voldus et son camarade qui se retrouve ici. Euh, j'ai validé mes 10 points de brouilleur grâce... à à cette escouade-là qu'il a fait hors de la zone de déploiement. Et enfin, je repère 5 points sur mon wall e end Il me reste plus qu'une Draenight Nemesis qui, je pense, ne mourra pas dans cette partie-là parce que je vois pas comment il pourrait la menacer. Et lui, ça va être la même chose. Il va lui rester Typhus qui, à mon avis, ne mourra pas parce que je ne vois pas comment je peux le menacer. Euh, ce qui veut dire que là, globalement, la partie va aller très vite sur la fin parce qu'en fait... Euh, il euh, n'y a, a plus grand-chose à proposer en termes de jeu, hormis scorer aux objectifs, mettre quelques points et aller voir au résultat qui euh, remportera cette manche. Je vous propose qu'on passe au tour 4 de la Death Guard. Début de mon tour 4, euh, je vais commencer par reprendre un point de com, donc passer à 2, et avec mon Taliman, essayer d'en récupérer un supplémentaire. Oui, 7, c'est bon. Je passe à 3. Un autre point de com. Donc, fin de la phase de move, j'ai en gros bougé toutes mes unités pour éviter des feb de la part de Trop. Et euh, j'ai avancé mon manignant pour essayer de blesser cette unité. Et je vais faire l'action de Prout avec cette unité de Plague Marine sur cet objectif. J'ai aussi avancé le Corrupteur nidor pour tenter un tir sur Voldus, le, le tir de l'honneur. Et euh, voilà. J'espère que C'est qu la fin de ma phase dessus. de move. Est-ce que tu ne mettrais pas ton petit D3 mortel sur nos amis là? Je vais mettre mon ah petit ah d mortel. Ah Allez. Un. Eh ben non. Phase de psy, mon Plague. Euh, Malignant Playgaster ma play va, va me caster un sort de entropie. Charge warp de 7. Ça, Ça passe. Moi j'ai la voix vol du ski dispel. Ça s'est cassé. Il me faut un 7 d'ailleurs. Oui, j'ai fait 7. Euh, donc euh, 7 et 1, je passe à 8. Je dispel. Il ne me mettra pas de mortel. Et euh, je vais, avec Typhus, faire une vitalité putressante et miasme sur cette euh, unité. Ouais. Sur, donc, sûr. Sur, les plagues sur les plagues qui, qui ont prouté sur l'objectif. là. Donc miasme, c'est charge warp de 6, 9. Oui, ça passe. Euh, j'ai encore euh, du dispel là-bas. Euh, J'en ai un autre avec Voldus et un autre avec mon, mon Librarian. Donc je pourrais dispel les deux sorts. Euh, je passe à 8 et à 9, du coup ton sort passe puisque toi tu as fait 9. Et la vitalité plus pour ouais. charge warp à 7, ça ne passe pas. Ok, phase de psy terminée. Euh, on va pouvoir voir euh, si tu tues Voldus avec ton, ton. ton mec énervé là. Le tir de l'honneur, le tir pour l'honneur sur Voldus avec euh, je serre les un fesses. des 6 six... touches. Attention, je serre les fesses. Et 5 touches. Pop, 5 pop, touches pop, pop. Tiens, tu veux plus.. 5 touches force, 5, force 7, donc je touche sur du 3. 3 Reroll des As parce que tu es une belle arme de la peste. Ah ouais, tu t'es énervé là. <rire> c'est la fin. Ils sont la fin. Non, non, non. non. Voldus, 4 plus 1 vu, c'est 2 flats. 2 flats. Il me reste un point de com. Si jamais euh, je me craque. 4 plus 1 vu pour Voldus. Oui, ça va, ça tient. Euh, je réussis donc deux sauvegardes, je perds 4 PV. Euh, je vais garder mon point de camp pour l'instant. Donc je... Voldus n'est pas mort, mais il est passé à ça. Ok, donc là on a un petit doute sur Voldus, parce que c'est vrai que Voldus avait pris un péril euh, précédemment dans la partie, et on ne sait plus si c'est un ou deux, et on n'arrive pas à, à se décider là-dessus. Donc on a tranché que bah, c'était qu'un, parce que bon tout à l'heure il y a eu des petites erreurs sur euh, les paladins. Donc euh, dans l'hésitation, on, on la joue comme ça, donc il ne reste qu'un PV à Voldus. Euh, du coup... Pour être totalement euh, euh, pas Wheezy Wig ni fluff, euh, mais bien fair play, je vais utiliser quand même mon point de commandement pour relancer une invue. Euh, parce que, euh, voilà. Bah voilà, Du coup, il, il, il n'aura perdu que 2 PV, euh, plus celui de son péril, il aura perdu que 3 PV. Et j'ai plus de points de com. Comme ça, au moins, on s'assure que tout est réglo. Fin de ma phase de tir, qui a été très courte. Et c'est la fin de mon tour aussi, puisque je ne peux pas faire de charge. Donc, euh, je mets euh, 3 points de répandre les maladies et pas de points de quart de table puisque je n'ai plus d'unité dans les deux quarts de table. C'est la fin de mon tour. Je laisse la place à Tour up pour son tour 4. Bla <rire> <rire> Ok, on arrive au début de mon tour 4. J'ai utilisé mon dernier point de com pour relancer une sauvegarde sur Voldu. Et euh, j'ai réussi cette relance d'ailleurs, je tiens à le souligner. Euh, du coup, je regagne un point de com, j'en ben, ai plus qu'un. Voilà, c'est mon point de com Survivor. Euh, je mets quand même 10 points de primaire parce que je tiens euh, deux objectifs. Euh, pas plus qu'on adversaire, parce qu on objectif on tient 3, tout comme moi. Euh, donc je mets 10 points de primaire et globalement, on va attaquer ma phase de mouvement. Euh, il me reste à capturer potentiellement du quart de table. J'ai un petit peu de ressources, j'ai Voldu, j'ai mon Libi, j'ai de quoi faire. Je vais essayer de faire des trucs sur ces gens-là, leur faire du mal, les faire souffrir qu'il meure dans des souffrances les plus atroces, parce que c'est tout ce qu'il mérite. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Euh, début de la phase de move de Tourop, je vais utiliser le stratagème éclosion foudroyante pour passer l'aura de contagion de typhus, l'aura d'émissaire sur le corrupteur nidoreux qui a... Qui est toujours aussi drôle à prononcer. Euh, qui a une roi à 12 pouces et qui peut, sur un personnage avec un D5+, faire D3 BM. Donc en gros, comme le strat va augmenter son round de bataille, il est considéré comme round de 5. Du coup, à 12 pouces, on a bien le Libi qui est là et Voldus. Et du coup, bah, tu l'as dit, c'est parti. Voldus, sur un 5+, il prend D3 mortal. 6. 6, donc je prends D3, vas-y. 6. Bon, ben voilà. Vol Voldus est mort. <rire> Voldus <rire> ne pourra pas se déplacer à souris. Et euh, par contre, si tu vas y sur un 5 ⁇ sur le Librarian. 6. 6. Bon, encore un 6. Franchement, ça s'est mérité. 4. Bon, 2 PV sur le Librarian. C'est pas grave, je tiens mon quart de table quand même. Bon, euh, je suis chaque fois, j'ai perdu Voldus sur, euh, sur une petite méchanceté de mon adversaire. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, en revanche, je me suis positionné, comme je l'ai dit, pour garder mes trois objectifs sûrs. Euh, J'ai rapproché quand même ma Knight Nemesis euh, pour venir être sûr de filer la relance des As à la touche sur cette unité-là. Je vais quand même euh, lui tenter une gate pour essayer de venir la positionner vraiment là et pour mettre full patate sur euh, les plagues qui sont juste ici. Et nonobstant le fait d'être heureux, je vais globalement arriver à la fin de ma phase de mouvement, passer à la phase de psy, bah je vais passer de suite euh, le sort que je vous ai annoncé. Euh, C'est donc cette unité-là qui va passer la gate euh, sur notre Drayana Nemesis. Attention oui ça passe donc je me suis positionné ici à plus de 17 de cette escouade là pour être sûr qu'elle ne puisse pas me charger au prochain tour donc ça c'est fait, lui va jeter d'ailleurs son sort qui va lui permettre de regagner potentiellement un point de com oui donc je regagne un point de com je suis content euh, lui a l'edit Imperator, euh, ce qui est à dire un mouvement en phase de psy et il a le changement de taille, je vais rester en taille de, de tir parce que j'y suis bien et après euh, bah, j'ai pas d'autre sort à lancer donc on passe immédiatement à ma phase de tir qui va juste contenter à faire tirer ses deux unités sur les plagues, euh, pour être heureux à 100%, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Donc, comme prévu, euh, nos cinq camarades plagues sont plus là, vous le voyez, ils, physiquement, ils n'existent plus. C'est normal, ils se sont fait atomiser par la Night Nemesis, qui a euh, mis fou le patate dessus. Euh, voilà, ce qui m'amène globalement à la fin de mon tour, parce que là, pas d'autre action à jouer. Je vais, grâce à mon excellentissime Librarian, mettre deux points, parce que je capture 3 quarts de table. Ça, j'en suis tout à fait heureux. Euh, C'est une bonne chose. Ensuite, euh, mes brouilleurs sont faits. Et enfin, au niveau du Wild West End, bah, il ne me reste que cette figurine-là. Et globalement, il, a, il aura très très peu de choses pour me menacer sur son tour 5. Je laisse la main à Mathieu pour son dernier tour de jeu. début oh. de mon tour 5, je récupère un point de com', je passe à deux points com'. Et je vais essayer d'en regagner un avec mon là. C'est cassé, euh, ouais, 7, c'est bon, je reprends 1.com, je suis à 3.com, ça, ça va te faire bien, mon tour 5, ça se résumer à courir avec lui, pour essayer l'objectif était de taper lui, ça, ça se fait bien, Merci. on va voir ton jeu d'advance en vrai, si ton .com pourrait vraiment te faire relancer ton auto-advance, est-ce que t'as du psy aussi à faire Est-ce que j'ai es du psy Alors peut-être du psy, t'as peut-être de ça pour me faire du damage Bon, on va déjà avoir ton, ton advance de, de ton gars, il parti, il a le 6, il et il arrive ici. Fin de ma phase de move, finalement j'ai bougé plus de monde que prévu, j'ai fait des advances avec les Death Shroud, avec Typhus pour aller se protéger avec ses gardes de corps, la deuxième escouade de Death Shroud, et euh, ces Death Shroud, je les ai fait avancer sur cet objectif pour pouvoir protéger ce nid d'oreux. et voilà, j'ai aussi avancé le Surgeon qui a soigné un Death Road, au passage. Et c'est tout pour ma phase de move. Passons à ma phase de psy. Ah, on veut savoir. Phase de psy, je vais lancer Pneumomose sur la Nemesis pour qu'elle ne me charge pas derrière. 6 et trois et 2. 8. 8. Forcément, je vais te dispel ça avec mon excellentissime Librarian. Moi, je casse à plus 1, monsieur. Donc, je suis à 9. Du coup, ton sort tu iras faire tousser quelqu'un d'autre. Et je vais faire une entropie oui. sur eux. Fais donc ça, charge 7, 9, 9. et eh bien je vais te retenter un dispel, et eh non ça passe, tu vas m'entropier, du coup euh, no mon endurance plus euh, un des 6, 4 et 3, 7, 5 et 2, 7, il faut plus ou il faut l'égalité il faut, il faut plus. Strictement plus, du coup je ne prends pas mes trois mortalhound. Tristesse Tristesse, ça arrive. il n'a rien fait alors que je pensais que ça allait <rire> Bon, euh, fin de la phase de psy. Ah non, si, il reste euh, Typhus qui va faire une vitalité putressante sur euh, son pack de Death Shroud. Non. Et miasme de pestilence sur lui-même, sur euh, les Death Shroud aussi. Neuf. Ok. Voilà. Et c'est la fin de ma phase de psy. Donc, phase de tir avec mon Nidoreux sur le Le Varus. Librarian. Des six tirs. Décis tirs. De touche auto. Ah, il me fait un 6 en plus C'est non C'est dur Touche auto 2 Alors force 7 oui. sur du 3 Oui monsieur Reroll des As parce que t'es un vil pesteux Et Même sur du 2 en fait. Tu mets moins 1 tu mets moins 1 carrément je suis dans ton aura Donc, Donc sur okay. du 2 Tout blesse PA PA 2 ben, Sur du 4 J'en rate 2, euh, j'ai pas 6 PV. Euh, Est-ce que je tenterai pas une petite reroll pour essayer de garder mon Librarian S'il me reste 2 points de com. Allez, je tente ma reroll. Je tente de sauver mon Librarian Eh ben non, il est mort dans d'atroces souffrances. Des flammes de la peste qui m'emportent dans les méandres du warp. C'est beau, c'est poétique. Fin de mon tour 5. Pas de points scorés ce tour-ci. Euh, donc je vais laisser la place à Tourup pour son tour 5. Début de mon cinquième et dernier tour, j'étais à 1 point de com, j'en regagne un, je passe à deux. Pas d'aptitude particulière à jouer, globalement, qu'est-ce que je vais faire Je vais avancer Madre Night Nemesis pour être apporté des plagues, des, des pox Walker pardon, pour mettre euh, full patate. Et euh, je vais faire Gate, un pack de thermie pour venir me positionner là, continuer à tirer sur les pox. Et euh, essayer d'enlever euh, du monde sur cet objectif-là pour essayer de, de lui laisser que deux objectifs. Et mettre 15 points de primaire et remettre des points sur les cartes de table, c'est ce que je vais faire. Sur ce cinquième tour. Ok, fin de ma phase de mouvement, ma dernière phase de mouvement de cette partie. J'ai fait avancer tout le monde et on va tenter de le barreau de donneur pour les GK. Phase de psy, je vais tenter d'envoyer une gate de cette unité sur celle-ci. Attention, la gate. Euh, il me semble que la gate c'est sur du 6. Il me semble que j'ai deux points de com. Il me semble qu'elle ne passe pas. Il me semble que je la relance. Et cette fois-ci, elle passe, puisque je casse ta plus à plus un mes sorts. Euh, tu as potentiellement un dispel, si tu le souhaites, puisque c'est cette unité-là. Et non, parce que regarde, regarde, tu vois, celui-ci il à 24, sauf que moi, je casse avec celui-là. Voilà. <rire> et euh, du coup, tu peux pas dispel. Et du coup, ces gars-là vont gate et vont venir prendre un quart de table et tabasser des pox. Le tabapoxage. Ok, euh, voilà, je me suis positionné Je me suis quand même mis avec ce petit gars Qui peut quand même tirer à 24 sur l'epox Je me suis mis à 9 de ce shroud Si jamais l'envie me passe de claquer une charge des familles euh, Voilà, je finis quand même ma phase de psy Parce que j'ai le droit euh, Mine de rien, lui, qu'est-ce qu'il va faire eh ben, Il va me faire gagner un point de com Ça passe, est-ce que tu veux me dispel ça Non okay. ok, très bien euh, Eux vont faire un petit smite dans nos amis l'epox Excuse-moi, ça s'est cassé euh, D'ailleurs, excuse-moi, c'est pas un smite, c'est une pure shawl. Sur l'époque, ça n'a aucun sens de faire un smite. C'est la pure shawl, donc elle passe. Celle-là, tu as tout intérêt à la dispel. Je vais la dispel. Rappelle-toi, elle, elle fait de la mortale, celle-là. Je vais la dispel. Très joli dispel. Euh, ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, ils ont fait leur gate et il reste eux qui n'ont pas de sort à faire, ce qui m'amène à la fin de ma phase psy. Euh, phase de tir. Alors, est-ce que notre ami qui est ici va envoyer ses 6 pruneaux euh, Je touche sur du 4, reroll des as parce que je suis à 6 pouces de lui. C'est parti. 4, reroll des as. On est sur 4 as, ce qui est plutôt stable euh, comme à mon habitude, vous commencez à me connaître. Ouais, il me faut des rerolls moi pour être stats en fait. Et euh, c'est de la force 5, c'est de l'endu. 5. Sur du 4. Plus. Ça n'a pas de PA mais attention, ça fait 3 flats. Euh, ça fait des 3 plus 1. Vas-y, petite save pour lui, ça sauvegarde. Pour ton malignant. 3. Ça va, c'est sauvegardé. Ça va, ça va, ça va. Ok, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mes, euh, mes marines et je vais euh, saturer de toutes mes armes dans les pox. On se retrouve une fois que j'ai tiré. Ok, donc là, euh, mes Terminator ont tiré, ont enlevé, euh, je ne sais plus combien, mais ils ont dix enlevé 10 pox. pox. Euh, il va me rester Tonton qui est ici. Lui, je vous rappelle qu'il a une méga gatling qui fait 12 tirs et il a son petit canon. Notre ami qui est ici ne bénéficie d'aucune aura d'attention chef. Donc lui, il va prendre 6 tirs de psycanon canon lourd. Déjà, ça va lui faire les valseuses. Et eux vont prendre 12 tirs de Gatling. Il faudrait que j'arrive à tuer les... Ils sont encore 10, c'est ça mmh. Il faudrait que j'arrive à tuer les 10 avec mes 12 tirs de Gatling. C'est sauf so, frère. Mais ça, c'est déjà vu. Euh, c'est important parce que ça peut me rapporter euh, des points de victoire assez conséquents. D'abord, je vais euh, tuer le Malignant. Le mec, il, il joue au psy contre du GK. Il va savoir comment ça se passe. Je le touche sur du 2. reroll des As. 1, 2, 3 As. Sur 6D, c'est plutôt pas mal. Allez, on l'accepte. On l'accepte. <rire> Et après, je te blesse. Je suis à force 8, je te blesse sur du 3 plus. 3 plus. 1, 2, 3, 4, euh, 5. C'est 3 wound flat. Par contre, c'est que PA-1. Tu as des save à 4. Ça peut te sauver les miches. Save à 4. Save à 4. Suspense, c'est à son apsegé. Son paroxysme. Allez, une heure, une bonne fois pour toutes. Tu oh, ouais. une. une. Tu prends donc 3 flats. Euh, moins 1. Ça fait 2. as combien de PV avec lui Il me semble que tu n'en as que 4. J'en ai l que 4. Euh, Est-ce que je suis à portée de, de, du film No Pain J'aurais tendance à dire que ça se joue à un poil de, de Rousse, mais on va dire que oui. Okay. C'est très très... Euh, allez vas-y, on te, te, te l'accorde, nice. euh, et bah du coup ça te fait euh, bah, deux filles au no pain. Tu aurais réussi 6, j'ai le somme, je viens te le dire. Ouais <rire> Bon ben bah, voilà, je le tuerai pas, <rire> je n'enlèverai pas cet objectif. Euh, un, peu, un peu déçu, je vais quand même envoyer ma gatling dans les, dans les pox, parce qu'eux ils m'ont énervé quand même. Ok, donc la Gatling a tué 9 pox. Il en reste un. Bon, bah globalement, vous avez bien compris que cet objectif-là, je n'arriverai pas à lui enlever. Euh, par contre, tout colère, je vais quand même essayer de me venger. Je vais immédiatement passer à ma phase de charge. Et nos amis qui sont ici vont charger les Death Terminator. C'est une charge à 9. Il me reste un point de com. J'en ai plus rien à secouer. Je vais au combat. Ok, c'est raté. J'utilise une relance. Eh bah non. Bah, écoute, les astres ne veulent pas s'aligner en ma faveur. Par contre je vais quand même faire un truc stylé, je vais charger avec ma Dreadnought Nemesis, je vais aller tuer ce mec là pour euh, la dernière action de jeu je vais tuer, ah euh, non, je vais pas le faire parce qu'il a, il a un overwatch <rire> on ne sait jamais, je vais pas prendre de risque bon bah globalement euh, c'est la fin de mon tour euh, parce que j'ai raté ma charge et on arrive immédiatement à ma phase de scoring, j'ai mis deux points supplémentaires sur les cartes de table parce que j'ai euh, mes Terminators ici, donc j'ai une unité dans trois quarts de table. Et ensuite, bah, je remets 10 euh, points de primaire puisque je tiens 3 euh, objectifs et je n'en tiens pas plus que mon adversaire puisqu'il en a 3 aussi grâce à ces deux excellents Survivors. Ce qui nous amène à la fin de la partie. On se retrouve immédiatement pour le débrief de la game. Et voilà, on se retrouve pour le débrief de ce rapport de bataille D'ores et déjà, merci à toi Mathieu d'être venu avec ta Desgarde. Merci à toi toi. Ça fait plaisir euh, de voir euh, ben, une autre encore approche du Codex Desgarde à travers une armée complètement infanterie, euh, subtilement piquée sur ce petit supplément euh, charron Charardon. qui fait plaisir. En ce qui concerne le scoring de cette euh, game, on se retrouve avec une victoire des GK, petite victoire, 66 à 58, okay. euh, assez intéressant. Il euh, y a 5 points d'écart sur les primaires, puisque moi je, je capte mon primaire à 40 et toi tu le capes à 35. Euh, ça c'est assez important parce qu'en fait euh, les 5 points que j'arrive à t'enlever de, de primaire au deuxième tour permettent vraiment de te redescendre d'un palier. Et il y a eu cette petite action de fin qui aurait pu éventuellement me faire repasser un palier supplémentaire avec 5 points de victoire. J'ai pas réussi à les avoir puisque tu as très bien tanké. Euh, et puis euh, ouais, mais ça fait je plaisir. C'est le Astral M et le lavage des pox au début. Oui qui a bien, bien, écrémé. bien écrémé. Je ne sais pas si euh, tu t'attendais à ce que ça soit si violent euh, de la part des paladins sur euh, leur première phase de tir. Je m'attendais à ce que ce soit violent, mais à ce point, non. Et euh, je ne m'attendais pas à perdre tout d'un coup quoi. Ouais. Je, le plan, c'était de, de garder un petit peu d'espace de, pour une autre troupe de pox, pour pouvoir te contacter les, les, les paladins et t'empêcher de tirer. Mais... J'ai ai beaucoup aimé la, euh, toute la partie de bagarre intensive qu'on a eu sur le, flanc, sur le flanc gauche. Il y a eu vraiment euh, une belle phase de corps à corps. Les Terminators, les Paladins, les Shrouds, la Nemesis, on a vraiment tout ce petit monde qui s'est joyeusement tapé dessus. C'était vraiment assez intéressant de voir comment ça interagissait. Euh, et c'était globalement assez équilibré. Après, tu avais vraiment la force du nombre, puisque tu as décidé vraiment de renforcer lourdement ce flanc-là de la map, euh, au détriment, pour le coup, de l'autre côté. J'ai euh, laissé jouer le, un choix. le flanc, flanc droit. Je l'ai abandonné à tour parce que clairement, bon. je n'avais plus... <rire> <rire> J'avais plus les ressources pour pouvoir le protéger. Euh, au niveau du scoring, donc au niveau des primaires, tu as mis quand même 12 points sur ton secondaire de Death Guard, euh, ce qui est assez intéressant. Alors là, les, les scénarios à 6 objectifs sont quand même beaucoup mieux pour cet objectif-là. Donc là, c'était l'objectif secondaire qu'il te fallait absolument. Et puis tu as une liste qui est vraiment faite pour, puisque les POCs sont complètement adaptés. Je vais juste couper. Il faut absolument que tu essaies d'un peu plus de regarder, parce si tu es, es comme ça en fait tout le temps. Pardon, voilà. Et, euh, et voilà. Euh, donc. Au niveau du choix des secondaires, sur euh, cette partie, euh, assez intéressant de rebondir sur bah, déjà les 12 points que tu mets sur le secondaire de, de la Death Guard, qui consistait Répendre à répandre maladie. la maladie. Là, vraiment, sur un scénario à 6 objectifs comme celui-ci, en plus en aube de guerre, c'était vraiment celui-ci qu'il te fallait. Bah, T'as mis, mis tes 12 points, ça fait plaisir. Clairement. Ouais. Euh, ensuite, bah, le Wild West End, euh, au final, on se l'est nulé tous les deux puisqu'on finit à 5 points chacun. Toi, il te reste Typhus, moi, il me reste une Nemesis. Typhus, il est passé à ça aussi hein il n'est pas passé loin ce petit gars, mais il a survécu, on ne peut rien lui reprocher. Et après, bah, les brouilleurs, j'ai mis 10 points euh, et euh, on a pris tous les deux le quart de table. Euh, toi, tu ne le fais qu'à 6 points, mais tu as, as effectivement moins de… La force de projection est quand même moindre. Par Clairement. À la ouais. Et euh, moi, celui-ci, j'arrive à le mettre à 11 points puisque je fais euh, euh, 4 tours à 2 points et 1 tour à 3 points. Euh, donc, euh, voilà pour ce secondaire-là. Je pense qu'on a fait le tour du scoring. Toi, la partie, comment tu l'as tu l'as vécu, comment tu l'as senti C'était ta, ta première apparition sur Creative de euh, Plutôt bien, j'ai vraiment apprécié jouer euh, mes, mes Death Guard pour la première fois à full effectif puisque j'ai peint la dernière figurine de, de mon armée hier et euh, c'est d'ailleurs le premier à partir, le Lord of Virulence. C'est vrai, Il était... dernier arrivé ou premier à partir Dernier arrivé, premier à partir. Un peu inexpérimenté pour ce genre de bataille. Mais euh, oui, je suis très content d'avoir joué la Th Terminus Est parce que Tiffus dans ma figurine préférée la Death Guard. J'étais content de jouer avec son, euh, son host. Euh, donc euh, voilà, je, la partie était très agréable. Oui, c'était très cool. Moi, je note l'extrême violence de Typhus, l'extrême violence des euh, Deschrouds. Vraiment deux, deux grosses unités qui ont fait super mal. Euh, les Deshroud, ils touchent un truc, ils le broient un petit peu en deux. Euh, on notera aussi euh, l'action merveilleuse euh, qui me permet de, de, de faire mourir Voldus avec euh, le, top, le petit tricks avec les, le stratagème. L'éclosion c'est vraiment euh, la, la surprise, la kinder surprise de, de, du codex. Et euh, elle a bien marché sur, ce, sur Voldus. Euh, voilà, J'attendais plus Tepox parce que c'était vraiment le, le supplément pour les, pour les jouer. Et euh, malheureusement, ils ont été lavés beaucoup trop vite pour exprimer leur pleine puissance, puisqu'ils devaient faire des blessures mortelles, en faire une chier. Mais ils n'ont ont, ont même pas pu contacter une seule unité. Donc euh, voilà. Bah le... Le fait que les n'arrive pas à contacter une, une seule unité, c'est dû aussi au fait que tu décides euh, d'avancer avec les Pox et de garder en second rideau les Shroud, les Persos et les Terminators. Tu aurais fait l'inverse euh, tu aurais avancé les shrouds, les terminators et les persos, et tu aurais gardé les Pox en second rideau, j'aurais été obligé de cibler euh, bah, les, les, les buboniques à startes, et les serait auraient pu s'exprimer. Donc après, c'était un choix. Le, du coup, les buboniques ont quand même euh, tabassé dans la mêlée. Donc euh, l'un dans l'autre, on est, on est quand même pas mal. Oui, je les aurais certainement perdus aux phases de tir, parce que tes phases de tir euh, avec tes armes psychiques sont vraiment... Très, très létal, je trouve. Ouais, je, Moi, encore une fois, j'ai vraiment kiffé jouer cette armée EGK. Euh, au tir, elle a, elle a du gros, gros répondant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du répondant au tir, on a du répondant au psy, on a du répondant au close. Donc, on joue vraiment à pleine balle euh, toutes les phases. Et, et je pense qu'actuellement, il y a très peu de codex qui propose ça. Vraiment, le euh, bah, la, la full, on n'a pas une maîtrise complète, mais vraiment la full interaction sur toutes les phases. Mouvement, faible tir avec le psy, les strats, corps à corps, euh, le tanking. On fait, on fait tout. Est plutôt bien donc c'est assez plaisant moi j'ai vraiment aussi apprécié jouer cette armée et c'était une partie qui était très très cool en plus donc euh, ça fait absolument plaisir les amis j'espère que cette partie vous a plu si c'est le cas le pouce bleu euh, des familles, c'est normal, il faut le mettre sous la vidéo, c'est cadeau. Euh, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut le faire, vous abonner, il faut mettre la petite cloche de notification, comme ça vous recevez euh, une petite alerte quand il y a une excellente vidéo de Creative War Game qui pop, et euh, vous la ratez pas. C'est un euh, pléonasme en fait. un, un, <rire> une, un, une excellente vidéo de Creative War c'est un pléonasme complet. Je vous rappelle aussi les amis que vous pouvez nous retrouver sur notre excellent site euh, www.creativewargame.fr, vous avez les articles de jeu, vous avez la bibliothèque vidéo où vous pouvez retrouver tous nos rapports de bataille, si vous rejoignez la chaîne euh, il y a quelques jours, semaines, voire moi, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on existe. Euh, je vous rappelle aussi que vous avez le lien du Facebook, du Discord, de l'Instagram dans la description. Si vous voulez soutenir euh, l'excellentissime chaîne 4 Wargame, il y a aussi un Tipeee, ça fait plaisir. Et euh, bah, je pense que tout est dit. Vous avez aussi des liens euh, dans la description, des codes promo. Il y a plein de trucs dans la description, il faut y aller. Euh, je pense que la messe est dite. On remercie Warc qui était derrière la caméra pendant la totalité de ce rapport de bataille ça fait aussi plaisir et euh, on se retrouve très bientôt sur pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre au revoir